ta fidélité tu à toujours ta fidélité tu veux oh oui quand je sens je sens l'amour de Jésus mon sauveur et à tout ce qu'il a fait pour Oh, oui pour moi, alors je veux chanter Alléluia Merci pour ton toi Que ton nom soit béni au Notre Père Que ton nom soit exalté Toi qui es l'étoile brillante du matin toi qui conduis réellement nos parents dans ce monde où nous sommes, mon aimé Père. Toi qui es le consolateur de nos âmes, mon aimé Père. Combien tu es merveilleux, Soba. Combien tu es tellement précieux pour chacun de nos pères. Et ce matin, tu nous as accordé la joie, la grâce, le privilège d'être rassemblé dans ta maison à toi mon sauveur. Oh tu es le Dieu qui parle encore aujourd'hui, le Dieu qui éclaire encore aujourd'hui, bénémoine Père Saint, le Dieu qui soutient encore aujourd'hui, mon bénémoine Père Tibissant, le Dieu qui bénit, le Dieu qui guérit, le toujours présent, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh qui n'a point d'égal, mon bénémoine Seigneur. Tu es le victorieux, mon bénémoine Père oh Dieu. Le puissant vainqueur, c'est toi. Nous voulons te dire merci. Merci pour le souffle de vie, mon béni, Père pâtissants. Merci encore pour la joie d'être dans ces lieux, mon béni, mes Comme David voulait dire, oh Dieu Tout-Puissant, c'est vrai, Seigneur. Et dans ces lieux, c'est mieux qu'être ailleurs, Père. Louange et honneur à toi. Nous te remercions pour le pardon de nos péchés, nos iniquités, mon béni, Père Saint, oh Dieu. Nous as purifié, et sanctifié, mon roi. Que tu sois élevé encore aujourd'hui, mon béni, mes de tous nos cœurs, nos mon Père. Merci pour les chants des cantiques qui ont été chantés, mon Père Saint. Merci encore pour mon frère que tu as soutenu. Pour ma Dieu, Merci encore pour ce moment béni Père Dieu. Nos cœurs sont devant toi, mon béni Père Dimissant. Implorons réellement ta grâce à toi, béni Père Dieu, parce que nous voulons être comme toi, tu veux que nous soyons. Merci parce que tu n'as pas changé, sauveur. Béni sois-tu encore pour tous nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion dans les lieux où ils sont, bénis mes pères, qui sont aussi bénis mon roi et ceux qui sont venus loin comme des prêtres qui soient aussi bénis, Père, car nous t'avons ainsi prié. Merci pour les psaumes, merci encore pour le temps des cantiques, merci pour chaque chose encore aujourd'hui. Nous t'avons ainsi prié, mon Père, au nom de Jésus-Christ. De Amen. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions le Seigneur pour la grâce et les privilèges qu'il nous accordent, de pouvoir être compté parmi les vivants et d'être rassemblés ici en son nom. Et nous connaissons aussi sa fidélité, comme l'Écriture le fait savoir, que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il a dit, il sera aussi au milieu d'eux. Nous nous réjouissons de ce privilège que le Seigneur nous donne, de pouvoir aussi avoir la grâce d'avoir des frères et des sœurs dans différents endroits. Et c'est cela aussi notre joie parce que... Comme l'Écriture le dit, il persévérait dans la dans nos apôtres et dans la communion fraternelle. C'est ce à quoi le Seigneur, notre Dieu, nous a aussi destinés. Et c'est aussi par cela aussi que nous pouvons aussi témoigner aussi l'amour que le Seigneur nous a aussi accordé de pouvoir avoir un cœur nouveau aussi et aussi un esprit nouveau et dans lequel effectivement la parole du Seigneur pourra trouver aussi sa place. Que Dieu bénisse chacun de vous tous Amen. qui êtes venu de loin comme de près. Ah, je vois mon frère Marcel, et ça je ne pouvais pas manquer, qui est venu donc de l'Allemagne, donc de Krefeld, avec toute la famille, notre soeur Marie, et notre soeur Marilyn aussi. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous nous réjouissons de ce que nous pouvons avoir ce moment, béni aussi dans la maison du Seigneur. Je vois aussi la famille de notre soeur Esther aussi de Lille, qui est venue aussi avec sa famille. C'est toujours une bénédiction pour nous quand nous pouvons avoir nos sœurs et des frères qui quittent loin et qui viennent aussi parmi nous. C'est une grande consolation. Dieu nous a bénis à pouvoir nous accorder cette joie aussi. Je vois un de frère qui est assis là, peut-être de loin, je vois mon frère qui est assis là. Oui, ah, que le Seigneur vous bénisse. Vous venez de, de loin, mon frère. Vous venez d'où De Lessine. Que le Seigneur vous bénisse. Mais c'est quand même loin, mon frère. Mais où est-ce qu'ils sont S'ils si peuvent se mettre debout, qu'on puisse les voir aussi. Ah, je vois notre sœur qui est là-bas derrière. Ah, nous sommes heureux. Que le Seigneur vous bénisse richement. Qu'il vous bénisse beaucoup. Ah, merci beaucoup. Ce qui veut dire qu'après, vous ne partez pas. Nous allons nous voir quand même en bas aussi après la réunion. Que Dieu vous bénisse. Et vous appelez comment, mon frère Moi, c'est le frère Julia. Julia, mon frère Jean exode. Que Dieu que Dieu vous bénisse, mon bébé, mes frères. Merci d'être venu parmi nous. Vous pouvez vous asseoir, mon frère. Alors, je réalise qu'effectivement, mon frère Marcel, vous le connaissez déjà. Et alors, oui, oui. Ah, que je suis heureux. Et lève maman, Vous ne la connaissez pas, mais c'est la maman de mon bébé, donc. Ah. <rire> et oui, donc la grand-mère de solomon Amen. ah oui lève-toi encore comme ça on te voit bien ça vous, vous la voyez hein, là. Ah. quelle joie hein? vous, vous la recevez Amen. avec beaucoup de joie Amen. dieu est bon Amen. elle n'est pas venue seule donc, il est venu. Ah, Thierry, il est là-bas là derrière. Tournez seulement le regard pour le voir, il est là-bas derrière. Voilà, Thierry, donc c'est le mari. Vous le recevez aussi Amen. Que Dieu soit béni. Alors, la joie encore, elle est grande parce que quand ils ont voulu venir, la, la, la, la grand-mère dont la... rien, donc donc la... Euh, donc, <rire> donc la, la, la maman de Thierry donc, l'arrière-grand-mère, vous comprenez bien, elle a eu la joie de dire aujourd'hui, je ne reste pas, je vais aussi venir. Amen. Alors, levez-vous, on vous voit aussi. Vous l'accueillez aussi Avec beaucoup de joie. Hein? Nous sommes heureux. Ah, vous voyez la joie aussi, non Donc, euh, on, je crois qu'on. Euh, oui, merci beaucoup. Nous sommes heureux. Ah oui <rire> Merci beaucoup. Je crois qu'on qu on, on, on, on a essayé de pouvoir prévenir que ça dure un peu longtemps. Donc, ils sont déjà préparés. Mais vous les aimez, non Vous les accueillez, non Que le Seigneur soit béni. Le Seigneur est notre Dieu, il fait des merveilles. C'est un miracle, en fait. Vous voyez, qu'ils qu soient tous ici. Parce qu'il n'y a rien qui pouvait faire en fait qu'il soit à cet endroit. Mais Dieu quand il aime les hommes, il fait des choses qui dépassent notre entendement, notre façon de pouvoir avoir les choses. Parce qu'ils ont beaucoup de choses à pouvoir faire, mais qu'ils aient le désir de pouvoir dire on va venir quand même là-bas pour écouter la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci encore pour mon frère Julia. Hein? soit béni. Y a-t-il un frère ou une soeur que je n'ai pas vu Parce qu'il y a la, la caméra ici, je ne vois pas bien, parfois ça me bouge la vue. Et s'il y en a un qui est ici, on aime toujours vous recevoir. Frère Marcel, je t'ai déjà présenté, toi, tu es connu ici, c'est ton assemblée. Parce que je vois le regard de mon frère. Alors je ne sais pas si encore. Je vois ma, ma soeur Emma qui est là. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Et Tu étais parti de lointain, je ne t'avais pas vu. Sois donc le bienvenu. Merci. Que Dieu te bénisse. Alors, y a-t-il un que je n'ai peut-être pas bien vu euh, Si quelqu'un est ici, bon, voilà, si vous pouvez vous lever. Ah, je ne vois pas bien mon frère. Comment vous, vous appelez Mon frère Jean-Claude. Le, euh, le frère Coco qui m'a invité. Ah C'est avec plaisir que je suis avec vous. Merci beaucoup. Ah, merci. Nous sommes heureux, vraiment. Frère Coco, merci. Coco, le merci beaucoup que le Seigneur soit béni ah, c'est encore comment les noms Jean-Claude, oh oui merci frère que Dieu... nous avons encore un frère Jean-Claude ici je pense que Dieu soit béni, il est là encore donc tu as nos tournée avant de partir parle avec lui quand même que le Seigneur soit béni donc je pense que tout le monde nous avons pu avoir donc que le Seigneur soit béni vous êtes sous le bienvenu et nous remercions Dieu de nous avoir accordé la grâce d'avoir un jour comme celui-ci comme vous pouvez le remarquer, effectivement, nous sommes un peuple simple comme tout le monde, mais nous adorons les dieux qui est vivant. Il nous a accordé cette grâce de pouvoir réaliser que ce Dieu n'est pas une imagination, mais une invention, effectivement, des hommes d'une certaine manière ou d'une autre, mais il nous a accordé cette grâce de pouvoir réaliser et aussi expérimenter qu'il est réellement vivant. Il a été parlé de lui dans... Les Saintes Écritures, et quand les hommes ont pris les Saintes Écritures, la Bible, jusqu'à aujourd'hui, ça a été considéré comme étant un livre comme tous les autres livres. Et souvent, c'est pour ça que les gens se posent la question, mais pff, à quoi bon aller peut-être dans un endroit où on parle de la Bible Il y a aussi les bouddhistes, des ceci et de cela, ainsi de suite. Et d'autres religions aussi, comme l'islam étant, et puis bon, avec beaucoup de livres aussi qu'on peut lire, qu'on appelle des livres saints. Alors, il y a toujours une chose qu'il faut toujours savoir. Il est très important. Si nous remarquons dans le monde aujourd'hui, sur la surface de la Terre, il y a beaucoup de livres, c'est vrai, des livres qu'on parle des livres saints qui sont des bouddhistes, de ceci et de cela, même des Indes, ainsi de suite. Mais regardez en fait, dans le monde entier, quel est le livre qui est le plus imprimé et qui se trouverait effectivement dans, plus, dans plusieurs maisons sur toute la Terre, de certaine manière. Ce n'est pas le enfin, les, les, les, les, les, les Coran ni quoi que ce soit, mais c'est en fait la Bible. On doit se poser la question de savoir mais pourquoi est-ce que la Bible serait un livre qui serait quand même le plus, le plus imprimé, et le plus, euh, où les gens se sont intéressés une fois dans leur vie, c'est parce qu'il y a une différence non, par rapport aux autres livres. Les Corans, c'était des hommes qui ont eu à pouvoir écrire. C'est un homme. donc Mohamed, les bouddhistes aussi, la même chose aussi. Mais la Bible, c'est très différent. L'auteur de la Bible, ce n'est pas un homme. L'auteur de la Bible, c'est Dieu lui-même. Et c'est là qu'on arrive à pouvoir comprendre qu'effectivement, que de tout le livre, la Bible est la parole de Dieu. Et aussi, c'est Dieu a eu à pouvoir témoigner et à prouver qu'effectivement, pour que les gens ne puissent pas avoir ce qu'on appelle des incertitudes, et démontrer qu'il était réellement Dieu et l'auteur de sa parole. Parce que dans sa Bible, dans la parole de Dieu, effectivement, dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, il était écrit, et voici la Vierge qu'on Ça, c'est connu de tout le monde, parce que tout le monde ici a déjà fêté Noël. Mais quand on fête Noël, personne n'est peut-être ignorant qu'il y a eu Marie. Donc Marie a eu à pouvoir avoir un enfant d'une manière assez spéciale et particulière. Tout le monde le sait. Vous allez dans le Coran, dans les sourate 18 et 19, effectivement, il est parlé de Marie. Il est parlé de l'enfant que Marie a eu à pouvoir mettre au monde, effectivement, de l'action surnaturelle. Donc tout le monde le sait. Qu'est-ce qui s'est passé Ce que c'était écrit dans l'Ancien Testament, dans les Aïe, au chapitre 9, je pense, c'est cela. Où euh, la parole de Dieu euh, disait demander un signe à l'éternel. Et cause dit Je donnerai Le Seigneur lui-même donnera un signe. Voici la Vierge consèvera. et Elle enfondra un fils et on l'appellera Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu avec nous. Et, et cela a été quelque chose qui était écrit bien longtemps. Et les hommes qui pouvaient lire cela, ou les hommes pouvaient entendre cela, en tout cas dans la conscience, l'imagination, la mémoire, c'était une chose impossible. Pour quelle raison Parce qu'une vierge ne peut pas avoir un bébé. Non, ça c'est pas possible. Depuis que le monde est bon, depuis que la création existe, ça c'est impossible. Oui, c'est impossible. Impossible. C'est pour ça que... Plusieurs années plus tard, centaines d'années, hein, dans le Nouveau Testament, donc dans le livre de Luc, on voit une vierge du nom de Marie. Et ça aussi, c'est connu dans le monde entier parce que Marie est connue dans l'Église catholique, il est célébré, elle est célébrée, elle est même adorée. Donc tout le monde sur la terre connaît Marie. Donc l'ange Gabriel, après avoir visité Zacharie, il va donc vers euh, Marie, qui était donc en Galilée. Et de financer donc à Joseph. Et alors, il s'adresse à Marie avec une salutation particulière, que la grâce lui a été accordée, tout ça, ça l'a touché le cœur à Marie. Et puis, il lui dit effectivement que, voici donc, tu vas donc euh, être enceinte et tu enfanteras un fils, donc un, un, un fils, dont, et qui sera donc effectivement, dont on appellera le fils du Dieu très haut, ainsi de suite. Alors quand on lui a dit que euh, tu vas euh, enfanter, tu vas avoir un fils, effectivement, et elle a réagi en disant, mais comment cela peut-il se faire Parce que je suis fiancé à Joseph et je ne connais point d'homme. Ah, C'est pour ça que l'ange lui dit, effectivement, donc le Saint-Esprit te couvrira. Et cet enfant qui sera né de toi, effectivement, sera appelé le Fils du Dieu très vous. Et vous connaissez la suite, effectivement. Alors, le cœur de Marie palpitait donc, il disait, mais quand même, on sait que depuis que la terre existe, qu effectivement, que il. ..» Et jamais une Vierge n'a conçu donc elle est tombée enceinte parce que si une Vierge euh, tombe enceinte elle n'est plus une Vierge Mais alors on dit que la Vierge doit être enceinte et comment c'est possible donc s'il est enceinte on ne peut plus parler de la Vierge c'est comme aujourd'hui avec les histoires qu'on nous raconte de la Vierge immaculée qui reste toujours une Vierge jusqu'aujourd'hui immaculée, ça ce sont des penser deux hommes, parce que Marie, quand elle a été donc tombée enceinte, elle était toujours vierge. elle a donc accouché de Jésus, vous connaissez, non Mais son mari, Joseph, ne l'a pas observé comme ça pour qu'elle reste toujours intouchable, parce que c'était quand même sa femme. Donc, il a eu aussi des enfants avec elle, José, Jacques et tout cela sont des enfants qui sont des frères du Seigneur Jésus, des enfants qui sont nés de Joseph avec Marie. C'est dans la Bible. Donc, quand on vous maintient en disant la Vierge Immaculée qui est toujours Vierge, non, on n'est plus Vierge. Parce qu'elle a eu à pouvoir avoir d'autres enfants avec Joseph. C'est dans la Bible. On ne comprends pas pourquoi on ne dit pas la vérité, parce que c'est écrit dans la Bible. Alors, maintenant, revenons à Marie, effectivement, avant cela. Quand cela lui a été annoncé, il dit à l'ange, mais comment cela se t il je ne connais point d'homme, parce que pour elle, c'était très difficile et impossible qu'elle puisse tomber enceinte si Joseph n'a pas été avec. Ou quelqu'un a dit non, pas Joseph, mais le Saint-Esprit va te couvrir. Mais comment cela sera-t-il possible C'est pour ça que vous vous souvenez encore que, puis c'était dur pour elle, et puis c'est l'ange Gabriel qui lui pose la question dit, mais tu te souviens d'Elisabeth, ta parente Donc la vieille là, qui était stérile. Elle dit, mais elle est aujourd'hui dans son sixième mois car rien n'est impossible à Dieu. Alors, quand l'ange lui a dit cela, le cœur de Marie a palpité, mais Elisabeth, effectivement, je la connais, la vieille, est stérile, il n'a jamais enfanté, donc euh, ménoposée, comment c'est -ce possible, sixième mois, oh oui, sixième mois, donc elle est enceinte. À ce moment-là, la foi a été enclenchée, et elle a dit que cela me soit fait selon ta parole. Elle a cru à la parole de Dieu qui était donc annoncée maintenant dans l'Ancien Testament, comme elle a cru, et quelques temps après, on voit le ventre qui commence à pouvoir pousser. Et puis neuvième mois, Marie a enfanté un fils. C'est écrit, et c'est la vérité. Quand elle a enfanté un fils, effectivement, il n'avait pas eu de contact avec un homme. C'est la parole de Dieu. Voilà que ce fils a grandi, effectivement. Il a commencé à pouvoir prêcher. La parole de Dieu, les gens l'observaient, disaient, mais il est bizarre. Mais sa façon d'être était complètement différente. Nous continuons. Alors, pendant ses prédications, il dit, mais détruisez ces temples. Je le rebâtirai en trois jours. Il ne parlait pas du temple de pierre, mais il parlait de lui. C'est pour ça qu'il a été crucifié, tout le monde le sait. La crucifixion, parce qu'on fait les chemins de la croix jusqu'aujourd'hui, Crucifié, et puis le troisième jour, il est ressuscité. Et il vit jusqu'aujourd'hui. Donc quand on regarde dans le Coran, Mohamed, il est mort. Vous savez, son, son tombeau est là, enterré. Bouddha aussi la même chose, mais en rapport avec la Bible, à Jérusalem, Amen. il y a un tombeau vide, Amen. mais vraiment vide, ce qui veut dire que le Dieu de la Bible a prouvé que sa parole est la vérité. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ se mettait à me dire, quiconque on croit en moi, vous vous souvenez lorsque Lazare était donc mort disons cela dans le livre de Jean au chapitre 11. Et, et, juste là et puis nous prendrons une écriture là. Jean au chapitre 11. Alors on dit, euh, verset, nous pouvons lire à partir du verset euh, 14. Jean 11, 14 dit, Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. ce quoi Thomas, appelé Didim, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre. Quand on dit quatre jours, ça veut dire qu'il était déjà pourri, décomposé et il sentait déjà mauvais. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a vraiment pas aucune espérance. Si quelqu'un meurt dans l'heure, effectivement, là, on peut prier pour lui, il revient encore à la vie. Donc, 24 euh, heures encore, un jour, ça va encore. Mais quatre jours, ça veut dire que l'esprit est parti, le corps déjà pourri. Donc, il n'y a pas d'espérance puisqu'on sent déjà que cette personne est pourrie. Et c'est comme ça que ça s'est passé avec Lazare et voilà que, ici il dit qu'il était donc depuis quatre jours, verset 17, verset 18, « Et comme béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour le consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie s'était née donc assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si toi, tu étais, tu étais là, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc elle avait foi et confiance que lui là, quand il est avec vous, tout est possible. Alors il dit, Marthe dit à Jésus, donc il dit merci, merci, merci, merci, merci, merci. mais maintenant même, dit Marthe, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Quelle foi qu'elle pouvait avoir en hein, cet homme qui s'était né là C'est parce que depuis qu'il était là, il a vu ailleurs à pouvoir prouver. Que chaque parole dans les scènes Écritures est la vérité. Et tout ce que Dieu a eu à pouvoir annoncer dans les scènes Écritures était vrai parce qu'au travers de son ministère, Dieu confirmait sa propre parole. Le malade était guéri, le mort était ressuscité. Et là, c'était un cas tout à fait particulièrement aussi compliqué puisque difficile pour même les croyants, pour même les hommes. Mais là, la sœur de, euh, la de Lazare a eu à prononcer une parole en disant que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est toujours la foi quand on demande qu'on puisse prier pour vous. Il faut que vous ayez la foi que quand vraiment on va prier, parce que ce qui fait que vous obtenez ce que vous demandez, c'est votre foi. Amen. Toujours votre foi. Satan combattra toujours votre foi, parce qu'il veut toujours que vous ayez des doutes en fait. Or vous devez savoir, comme nous le sait effectivement que, en réalité, avec Dieu, les dieux de la Bible, le Dieu du ciel, il n'y a aucune chose qui lui soit impossible. Et là, il dit, tu l'accordas, il dit, voilà, maintenant, vers, verset, verset, verset, verset 23, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Après quatre jours qu'il soit mort, et qu'il soit décomposé, qu'il soit mauvais, il lui dit, ton frère ressuscitera. Elle a pensé en disant, j'essaie, lui répondit, Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour mais Jésus lui dit non je suis la résurrection et la vie c'est lui qui croit en moi et ça c'est qui est important il dit c'est lui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais croit il cela ça Mohamed ne peut pas le dire ça, Bouddha ne peut pas le dire parce que Mohamed lui-même il est mort, Bouddha lui-même il est mort. Donc tous ceux qu'on peut continuer comme étant des saints, tout ça, ils sont tous morts. Mais lui, il dit c'est lui qui croit en moi. Il vivra. Mais il faut que tu nous prouves. Regardez très bien. Regardez très bien. Il continue il dit, Merci, souvent il dit. Parce que Dieu confirme toujours sa parole. Hein? Parce qu'on peut dire on dit ça pour faire plaisir aux gens, pour leur faire trembler. Non. Il dit la vérité. Il dit bon, Jésus lui dit. Verset, verset, verset, verset. verset, verset, verset moi, dit. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Croit-il cela? Elle lui dit: Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. C'est comme ça dans la version vous avez. Allez. Et ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit: Le Maître est ici et il te demande. De que Marie eut entendu.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 « Si tu y étais ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit aussi en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus donc pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Mais voyez comme il l'aimait. » Quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point Jésus frémissant de nouveau en lui-même s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Souvenez-vous que l'homme était mort déjà plus de quatre jours. Ça veut dire que décomposé, il n'y avait plus rien, rien, les poumons pourris, tout donc il n'y avait plus rien. Donc son, les cœurs déjà décomposés aussi, donc pourris. Il n'y avait pas d'espoir que même si on ne peut même pas mettre les sang parce que les veines, n'y en avait plus. Donc tout était complètement pourri. Et il sentait d'ailleurs mauvais. Écoutez bien, j'ai dit, verset, verset en 9, Jésus, Jésus dit ôtez la pierre. Mais Marthe, la sœur du mort, lui dit Mais Seigneur, il sent déjà. Donc il sent mauvais. Il y a plus d'espoir. Il dit Mais il sent déjà, écoutez bien, car il y a quatre jours qu'il est là. Ça, c'est aussi un témoignage, ça a été rendu pour nous aussi. Ce qui veut dire que qu'entendre la bouche maintenant de la pauvre soeur de, de Lazare, qui dit quand on dit mais ôtez la pierre, il dit mais Seigneur, hein, tout le monde ici va avoir des problèmes de santé. Parce que quand tu es mort, bien sûr que oui, quand tu es mort, quelqu'un est mort, mort, effectivement, son corps se décompose, que vous respirez, cela, c'est pas bon pour la santé. Et puis, l'odeur est tellement si forte, effectivement, que c'est serré, nous, nous abonde partout, dans tous les lieux où, où nous sommes, effectivement. Donc, il dit, mais non, on l'a mis à pied pour que ça soit conservé là-bas. Maintenant, il n'y a plus d'espoir. Donc, il n'y a plus d'espoir, pas d'espérance, parce qu'il est déjà mort depuis quatre jours. Il sent déjà. Alors, ça, ça devait décourager quelqu'un. Ah, bien sûr. Dit, et puis, en plus, là-même, si dit, bon, ben, moi, je suis assez, je connais. On te dit bien qu'il est mort depuis quatre jours. En plus, il sent mauvais. Donc, il est décomposé. Tu vas prier sur quoi? <rire> tu vas prier sur quoi? <rire> On te dit bien que ça sent mauvais, parce que, hein, c'est quand même, tout le monde a dit ça sent mauvais, décomposé complètement, il n'y a, a plus rien, le cœur, il n'y a plus rien, qui, plus rien du tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas seulement dire, ah, gloire à Dieu, so soyez consolés, que le Seigneur soit un vôtre, et prenez courage, Prenez courage, tu vas seulement dire comme ça, prenez courage et continuez à persévérer, et puis tu rentres. Mais lui, non. Mais c'est pour que nous comprenions la différence qu'il y a entre le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu par rapport aux autres, qu'on nous parle effectivement, l'islam, afin en fait que nous sachions que si nous accrochons à lui, il y a une grande différence. Que ce n'est pas une perte de temps ou une illusion, mais une réalité. Regardez bien. Ici, effectivement, beaucoup abandonneraient. Et là, on lit, il dit, effectivement, ici... Pardon. ça. Euh, c est, c est, c est, c est, ok, verset 39. Donc, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le problème n'est pas de ce que tu sens, Amen. ni ce que tes yeux te montrent, mais de la foi que toi, tu peux avoir en Dieu. Amen. Ça a toujours été comme ça le problème avec l'homme. Frères et sœurs, et vous le savez, que sur cette terre, il y a des maladies qu'on appelle incurables, ceci siest-là, mais toute cette maladie, avec la parole de Dieu, il y a la guérison. Parce qu'il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut pas guérir. Le problème que nous avons, nous, c'est les problèmes de doute. Et c'est vrai, notre grand problème, c'est les doutes. Mais Dieu t'a donné une arme assez importante, c'est la foi. La foi n'attend pas de voir d'abord les résultats. mais et, et l'assurance que Dieu l'a dit, donc je crois cela. Marthe dit, mais il sent. Mais il dit, mais n'étais-je pas dû Parce que quand il a parlé avec moi, il, il dit, mais celui qui croit en moi il vivra. Donc il ne verra jamais la mort. Donc si tu crois, tu vivras. Mais je t'ai dit aussi que tu m'as dit que ton frère, tu as dit qu'il ressuscitera au dernier jour. J'ai dit, non, non, non. Moi ici, je suis debout, je suis devant toi, je suis la résurrection. Donc celui qui croit en moi vivra. C'est pour ça qu'il dit que ton frère ressuscitera. Comment est-ce que. Tu, es pas, tu, es, tu sais que la personne est morte depuis quatre jours. Et puis tu te tiens là avec cette assurance pour dire que celui-là va ressusciter. Je n'ai jamais vu ça, dans, même dans le prophètes. Vous allez me dire, je vais vous expliquer pour vous comprenez. Vous savez, la tsunami, quand son, son enfant est mort, tsunami, qui avait donné logis à Élie, qu'est-ce qui s'est passé effectivement il a pris euh, les affaires avec son âne, avec son serviteur, parti pour aller. Le mari qui pose la question, mais où vas-tu Il dit, mais est-ce qu'il y a un problème Il dit, non, il n'y a pas de problème. Et pourtant, elle avait un problème. C'était son enfant. Il était mort. Donc, elle devait s'agiter, commencer à pouvoir crier, pleurer à gauche et à droite, effectivement. Et puis, dans la tristesse, effectivement, non. Elle s'est bien levée, elle s'est lavée habillée, parfumée, propre, effectivement. Son mari qui la demande, qui la regarde, effectivement, elle dit, mais, mais tu vas où est-ce qu'il y a un problème Il dit, non, il n'y a pas de problème, mais où tu vas Mais je veux voir l'homme de Dieu. Il dit, mais ce n'est quand même pas la période. Il dit, non, je vais aller le voir. Est-ce qu'il y a un problème pour que tu le vois Il dit, non, non, non, non, tout va bien. Et pourtant, son bébé était mort. Ça, c'est la foi mm -hmm, qu'on a en fait dans le Seigneur. C'est pour ça qu'ils sont partis. C'est quand il est arrivé devant l'homme de Dieu que la tristesse à pouvoir se manifester. C'est pour ça je me dis mais j le Seigneur ne m'avait pas montré ça. Il dit, mais oui, il dit, il est mort, il est allé là-bas. Mais je sais que, parce que ton Dieu, ce n'est pas toi que ton Dieu m'a parlé. Donc je sais que ton Dieu là est capable. Parce que moi, je ne savais pas avoir les bébés. Mais ton Dieu, à toi tu as prié, tu as parlé. Il m'a donné un bébé. Donc c'est Dieu qui a donné le même bébé. Il peut le ramener aussi à la vie. Ça, c'est la foi que, que nous pouvons avoir. Même si les choses sont compliquées. Et voilà que maintenant que, Élisée dit, Gayazi, prend mon bâton, va poser sur l'enfant. La femme, il dit, de ma vie, de ton homme, peut partir, mais toi ici, tu es la personne principale, je reste ici. Gayazi, s'il s'en va, moi je reste ici. Donc, il a vu l'insistance de la femme. C'est comme ça qu'il s'est levé aussi, il est parti, parce que Gayazi est parti, il a posé le bâton, et ne s'est passé. C'est ainsi que la femme est partie avec Élisée. Lorsqu'ils sont arrivés, vous avez remarqué une chose, l'enfant était déjà lié, sans souffle. Qu'est-ce qui s'est passé il disait, il n'a pas dit ah, ah, ah, on « Lève-toi ». Non, non, non. Il a fait du tout. Il s'est couché sur l'enfant. Il s'est réveillé. Il a encore fait du tout. Il a mis bouche sur la bouche, le ventre sur le ventre. Parce que quelqu'un me dire, ce Monsieur, c'est un sorcier. » Mais oui. Vous vous souvenez C'est pour ça que ne limitez jamais Dieu. Ne limitez jamais un homme de Dieu. Parce que quand Dieu le conduit à une chose, ne pensez pas avoir pensé. Non, il peut faire des choses qui sont, mais ce n'est pas possible. Mais oui. Vous imaginez vous trouvez un petit gamin là et puis avec un vieux papa déçu. Et puis, qu'est-ce qu'il y a dessus? Mais c'était dans la Bible, hein? Bouche avec bouche. Qu'est-ce que vous allez dire? Ah, c'est la police. Ah, ici, on a Et puis, c'était un homme de Dieu. Je l'ai vu de mes yeux, coucher sur l'enfant, ventre et bouche avec bouche. Mais en fait, il était conduit par l'Esprit du Seigneur. C'est dans la Bible, hein? Vous savez cela? Et puis, mais si c'était vous, en général, vous auriez vu voir Élisée coucher sur l'enfant. Mais tous les journaux les au courant. C'est comme ça qu'après, il a donc repris donc la vie. Et la maman a pu avoir son enfant. Mais là, c'était quatre jours. La personne pourrit donc, il n'y a rien. Et puis, la sœur dit, mais il, il sent déjà. Frère et sœur, notre incrédité n'arrête que nous. Nos doutes n'arrêtent que nous. C'est ça le problème. Et puis, on fait toujours confiance simplement aux médecins. Mais les médecins ne peuvent pas vous guérir. Posez une fois la question à votre médecin. « Docteur, est-ce que vous pouvez me guérir <rire> ?» Il vous dit, « Messieurs, vous êtes un peu malade. » Mais je vous pose la question. Comment est-ce que votre docteur peut vous guérir Parce que lui-même, il ne sait pas comment vous guérir. Pour quelle raison? Parce que pour qu'il devienne un médecin, il doit d'abord étudier le corps humain. Et ce corps, ce n'est pas lui qui l'a mis en action. Donc, c'est Dieu. Donc, il a trouvé un corps. Il faut des... Parce que moi, je devais faire la médecine aussi, si je ne vous raconte pas des âneries. Donc je sais que c'est, il y en a d'autres qui se mettent, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle la dissection du corps d'être humain, on voit ça, on voit ça, on voit ça, et puis quand un corps est normal, on sait que quand il est normal, ça, ça fonctionne comme ça, et quand ça ne fonctionne pas bien, c'est anormal. Donc c'est en étudiant ces choses-là, effectivement. Qu'on voit qu'ici, il y a ça, ça, ça, ça. Et puis maintenant, on cherche comment arriver à pouvoir faire telle, telle chose pour que ça vienne. Et puis quand bien même, écoutez-moi très bien. Vous m'avez dit, oh mais quand même, monsieur, vous exagérez, parce que quand même le docteur, il est docteur, il a fait des études et puis il m'a guéri. Votre médecin ne pourrait jamais vous guérir. Qu'est-ce que qu'il qu fait quand vous avez des maux de tête Est-ce qu'il rentre la main chez vous à l'intérieur, dit, bon, paf, j'ai ça comme ça, pipipoum. Vous vous sentez bien Non il dit, bon, attendez madame, je vais... D'Afalgan, d'Afalgan, d'Afalgan, paf, comprimé d'Afalgan. Il dit, buvez d'Afalgan. Mais les d'Afalgan qui, qui rentrent à l'intérieur, ce n'est pas lui qui fait les choses avec les d'Afalgan. Vous n'avez jamais remarqué une chose, regardez ici s'il vous plaît. Vous avez remarqué une chose. Quand vous allez par exemple chez le médecin, vous avez des maux de tête avec quelqu'un d'autre, bon, il vous donne un comprimé d'Afalgan. Aussi à votre voisin, votre voisin prend le comprimé. Et, ah, je me sens bien. Mais vous vous donnez un comprimé, ça marche pas. Boudin, c'est le même comprimé. <rire> Ça ne marche pas. Pour quelle raison Parce que le voisin, là, qui a dit que quand j'ai pu, je sentais bien parce qu'il a cru. Que ce comprimé-là, quand je le prends, il va m'aider. Vous comprenez C'est toujours la foi. <rire> bon, vous connaissez ce qu'on appelle le placebo Ce sont des choses qui ne sont pas des médicaments. mais Des capsules vides. Il n'y a rien du tout. Tu es là, je suis malade, je n'ai pas bougé, ah, tout l'intérieur, le ventre, faites les radios, faites ceci, de cela. Puis le médecin dit « Bon, voilà, on va vous donner un médicament pour votre mode de ventre, tout ça, etc. » Tout s'arrêter. Il dit, Ah, merci docteur, combien, il faut combien de comprimés par jour ?» Je dis « On a seulement un comprimé. » Quand on vous donne ça, le vent de ventre, on prend un truc, vous savez, c'est un morceau de pain, voilà. Juste ces morceaux de pain qui a été coupé un peu comme des médicaments. On a mis un peu du blanc autour, effectivement. Et puis, on te donne et tu mets dans la bouche tu mâches un peu, puis tu avales. En mâchant, ça va faire l'action dans la bouche ça va, c'est ça. C'est rempli, effectivement, la salive va amener dans des intestins, tout ça. Et tu prends, du... tu dis, oh, c'est les comprimés. En fait, c'est du pain qu'on t'a donné. Quand tu as pris ça, ça m'a dit, ah, docteur « Ouh, je me sens bien, les maux de ventre ont cessé, et tout ça. Qu -ce » Qu'est-ce qui s'est passé Vous avez cru que c'était en fait un comprimé. C'est pour ça que vous, quand vous dites, « Je ne vais pas croire en Dieu. » Mais en fait, vous croyez quand même, d'une manière ou d'une autre, dans ce qu'on vous dit. En fait, en revenant à ce que nous disions, donc les docteurs ne peuvent pas vous guérir. Parce qu'il n'y a qu'un seul guérisseur. C'est le Seigneur qui a dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu. » qui guérit toute maladie. Et les docteurs eux-mêmes, ils vous rendent témoignage, sans qu'ils vous le disent de leur bouche. Quand vous allez chez le médecin, qu'est-ce que vous voyez Vous voyez quand même là, avec un serpent, non Vous n'avez jamais prêté attention À quoi Avec un serpent, c'est le sigle de médecin. Donc tout le médecin, effectivement, dans la grande majorité, ils ont ces sigles-là, effectivement, Paf, vous voyez un serpent, effectivement, sur de main. en fait, c'est exactement ce qui s'était passé avec Moïse, Amen. avec les serpents des reins. Oui, il vous montre par là que nous ne sommes pas des guérisseurs, il n'y a que Dieu seul qui guérit. Vous direz, monsieur, monsieur, vous racontez des anneries. mais allez chercher sur les, vos, vos endroits que vous cherchez. On va vous raconter ça. Il dit, l'origine de cela, ça veut dire que, ça en fait, ils ont tiré cela de ce que Dieu guérit. Les médecins, ils savent très bien que ce sont des hommes. Ils ne peuvent pas vous guérir en fait. Ils essaient de pouvoir vous expliquer les choses effectivement. Mais vous, vous avez foi dans ce que le médecin vous dit par rapport à ce que Dieu vous dit. Vous voyez, là par exemple, les médecins qui viendraient, ils diraient, mais ces hommes sont, sont des malades. Avec tout ce qu'on a fait comme examen, on peut voir, vous pouvez que ces monsieur, il n'y a pas d'espérance. Quatre jours. Il est pourri. Quel est le médecin qui peut te dire que c'est possible C'est impossible. D'ailleurs, toi-même aussi, dans ton esprit, c'est impossible. N'est-ce pas mais voilà que cet homme ici qu'on appelle Jésus. La, même la sœur dit qu'il sent déjà. Lui, il, il revient encore. Parce que vous voyez, vous voyez c'est chaperneur, ok, c'est vrai, il sent, donc on ne sait rien faire. Il dit non. Il dit, mais n'étais-je pas dit que si toi tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu. C'est ce qu'il lui a dit ici, non. Et je pense que c'est cela où il dit, alors c'est pas... Verset 40, Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il pouvait dire que je te supplie, je t'implore la grâce, comme je suis là, que tu puisses m'exaucer pour que ces gens. Non, il a dit, je te rends grâce de ce que tu m'as. Tu m'as exaucé. Donc, pour lui, c'était déjà accompli. C'est écrit, hein Tu m'as exaucé, ça veut dire que tu m'exauces. Tu m'as exaucé. C'est-à-dire qu'avant même, qu'il savait très bien qu'il serait donc exaucé. Que c'était déjà exaucé. Donc, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi dans la parole de Dieu. Et écoutait bien. Il dit, mais pour moi, je savais, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte. Est-ce que vous comprenez C'était quoi Lazare. Il a crié. Vous vous souvenez, nous en a déjà parlé ici. Hein. J'ai dit, <rire> il y avait beaucoup de morts dans les quartiers. Parce qu'avec l'autorité qu'il a, s'il dit que les morts sont, hein, tous les morts devaient s'élever. Mais il a fait la différence. Amen. Il a appelé celui qui voulait faire sortir. Amen. Dans ces sombres qui étaient là, effectivement, le seul qui connaissait, qui le connaissait aussi. Amen. Parce que quand tu crois en lui, même si tu dors aujourd'hui. Parce que les chrétiens ne meurent pas. Hein. Les chrétiens dorment, Il veillera sur toi. Amen. Ah oui, c'est sûr et Satan. Nous, nous l'avons entendu. Il est toujours fidèle. Et quand tu as crié Lazare sort, donc dans tout ce qui était là, c'était les noms de Lazare qui était appelés. Parce qu'il était venu, pas pour quelqu'un d'autre, mais pour Lazare. Quand il a dit Lazare sort, qu'est-ce qui s'est passé Ben, les corps qui étaient pourris. Est-ce que vous suivez La Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a créé les cieux et la terre comment En prenant des matières pour dire, je fabrique les cieux, je lance en haut. Non, par la parole. Il a dit et les cieux ont été créés. Chaque fois que Dieu disait quelque chose, donc il crée par sa parole. Donc toi, tu es la création de Dieu par la parole. Amen. Tu diras, mes frères, mon frère, ma maman m'a enfanté, mais avant que ta maman soit qui était avant ta maman. Est-ce que vous comprenez Et avant et avant, et avant, et avant, il vient d'où Est-ce que vous comprenez Faisons l'homme à notre image. On dit Dieu créa l'homme à son image. Mais c'est par sa parole. C'est après maintenant, quand il a créé la terre, effectivement, qu'il a formé la poussière de la terre. Ça veut dire que tu retourneras à la poussière, tu as créé la terre. La poussière, vous comprenez cela, non Pour les partenaires, je vais lire écriture. Donc, nous remarquons que simplement que c'est la parole de Dieu qui a la puissance de la création et de la transformation. Donc, quand il a dit, Lazare sort, il n'avait pas à pouvoir expliquer, bon je, parce que vous vous souvenez dans Saint écriture, non Que les eaux produisent des poissons de toutes espèces. Il a simplement dit, la parole qui est sortie a produit les poissons, selon la vision de Dieu. Et quand il a dit Lazare, sort La parole de Dieu a été il a créé les os, il a récréé effectivement les veines, il a récréé effectivement le cœur. Donc, tous ces dons Lazare avait besoin, l'esprit aussi est revenu. Il a simplement dit et tout a compris. L'esprit est revenu, le cœur est revenu, le sang est revenu, le cheveu a poussé. Alléluia On voit simplement Lazare qui sort. Après quatre jours, Alléluia, l'homme est sorti vivant. Pourquoi Parce que les Jésus, les Yahvé de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Il dit la chose arrive, il ordonne, elle existe. Mon frère et ma soeur, nous vivons avec un Dieu vivant. La Bible, la Bible est la parole de Dieu. Si tu crois la parole de Dieu, tu reçois ce que Dieu a dit. Amen. Notre problème, notre problème, c'est la foi. Ce livre ne peut pas être comparé avec aucun autre livre. Amen. Je voudrais vous prouver quelque chose. Mon frère docteur, tu peux me le projeter jusqu'à que vous puissiez vous-même voir. de vos propres yeux, parce que ça c'est quelque chose qui ne peuvent pas arriver avec ce qu'on appelle le Coran. Les hommes sont beaucoup plus incrédules. Frères et sœurs, nous avons une grâce extraordinaire, c'est de pouvoir avoir un don particulier, c'est la parole de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que l'auteur de cette parole ne nous a jamais laissés seuls. Pour quelle raison Parce que vous et moi, nous avons quelque chose de tellement important que lui regarde comme étant la chose qu'il est aussi précieuse à ses yeux. Il a dit à Jérémie, Que vois-tu donc Jérémie Il a répondu, Je vois une branche d'amandier. Qu'est-ce qu'il a dit Tu as bien vu parce que moi, dont Dieu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc en toi, tu reçois cette parole en toi. C'est Dieu Il est censé veiller sur toi. Et c'est comme cela qu'effectivement que nous remarquons qu'il a dit que voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. C'est à cause de la parole, effectivement. Parce que si cette parole est toujours d'actualité, mon frère et ma soeur, Dieu est toujours présent. Et partout où la parole de Dieu est prêchée et apportée, le Seigneur est toujours là. Alors, je voudrais bien que vous voyez. Vous voyez cela. Je pense que l'image n'est pas tellement très bonne. Mais je veux que vous voyez cela parce que je vais continuer. Ici, si nous voyons. J'ai quand même un peu trop chaud. Peut-être qu'on peut un peu du bien un tout petit. Peu. Là frères et sœurs. Vous savez que le doute parce que vous dites, mais, mais, mais, mais, mais c'est si la parole de Dieu. Amen. Et Dieu nous l'a confirmé, il a effectivement démontrant que frère, c'est parce que nous, nous ne considérons pas les choses de Dieu comme Dieu nous l'a demandé. Parce que si nous prenons la parole de Dieu comme Dieu l'a dit, sûr et certain, ta vie à toi ne sera plus jamais pareille. Le problème, c'est que nous disons, nous sommes des croyants, mais nous ne croyons pas. Mettez-moi la lumière encore ici, allumé frère. parce que nous disons que nous sommes des, des croyants, mais en fait, nous ne croyons pas. Quand la Bible dit quelque chose, on a difficile de pouvoir croire ce que la Bible dit. C'est difficile de pouvoir réaliser, effectivement, que le Seigneur qui a prononcé sa parole dans ses livres, il est celui qui veille sur cela. Je voudrais lire avec vous ce matin, parce que je ne vais pas retenir, effectivement. je voudrais que vous puissiez comprendre cela et voir aussi... La preuve, quand vous sortirez chez vous à la maison, quand vous rentrerez, comme nous l'avons entendu, procurez-vous une Bible. Et quand vous allez lire la Bible, ne lisez plus comme auparavant. Ce n'est pas un livre comme tous les autres livres. C'est un livre qui est tout à fait particulier. Et ça, ça nous montre qu'effectivement que dans les ciels, il y a un Dieu. Et ce Dieu nous a accordé la grâce d'avoir quelque chose qui est aussi important pour lui et pour l'homme aussi. Parce que dans ceci, il a dit bien, c'est un livre de vie. Parce que voir ce qui s'est passé, ils ont tous été convertis. Alors, dans le livre de Thessaloniciens, je voudrais lire un Thessaloniciens au chapitre 5, quelques portions de l'écriture. Et puis, nous allons prier, je vous laisser partir chez vous. Un Thessaloniciens au chapitre 5. Maintenant que nous comprenons quand même que ce que Dieu dit dans sa parole est la vérité, gros, on peut partager avec toi quand même, ton va de la terre un moment aussi, un tout petit peu, sinon je vais commencer à tout. Alors, dans 1 saint chapitre 5, je voudrais que nous lisions le verset 1. Il nous dit, verset 1, il dit, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. « Comme le douleur de l'enfantement surprenne la femme enceinte, et ils n'échapperont point. »« Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. »« Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. »« Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres, ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons donc sobres. Amen. »« Nous voulons te dire merci. » Seigneur, tu nous as prouvé, témoignons que tu es vraiment l'auteur de ta parole. Enfin, que réellement nous puisse être aussi attentifs à ta parole à toi, que nous réalisons la grâce perturbeissante que nous avons de pouvoir nous trouver dans un endroit où ta parole à toi est prêchée dans sa vérité, Père, au Dieu, pour que les âmes puissent arriver à pouvoir Vivre, parce que tu veux que les gens vivent, mon béni, mon Père Saint. C'est aussi cela, la grâce que nous avons trouvée dans la face, pour pouvoir entendre ta parole et croire aussi en toi, Père. Bénis cette parole, Père Tupissant, aide-moi et pardonne-moi, mon sauveur. J'ai besoin de toi, parce que nous avons tous besoin de pouvoir t'entendre, Père. Je suis un homme, j'ai beaucoup de manques, mon Père, mais j'ai besoin de ton secours et de ton soutien, pour que nous tous ensemble nous puissions bénéficier de ta grâce encore aujourd'hui, Père. Parle-nous, Père, je demande cette grâce, au nom de jésus Christ. Amen. Asseyez-vous. Donc, nous... Nous réalisons, dans cette écriture, que nous avons lue, je crois qu'il y a deux fois ou trois fois, dit, « dit, Pour ceux qui concernent des temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. » Parce que quand on vous appelle frère, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé pour que nous soyons appelés frères. Dans les scènes Écritures, d'abord, pour que, d'une manière aussi, Simple en fait que chacun de nous comprenne. Pour que dans une famille, vous soyez appelés frères et sœurs, effectivement. Ce qui veut dire que vous êtes nés dans la même famille. Vous avez donc le même père et la même mère. C'est là qui fait de vous frères et sœurs. Est-ce que vous voyez Donc quand vous êtes de la même famille, effectivement. Quand tu vois ton frère, tu dis, c'est mon frère, parce que tu dis qu'il y a un problème. Papa, voici, euh, mon frère tel, il a fait ceci. Ou, maman, voici, euh, ma soeur tel, il a fait ceci. Effectivement, parce que vous, vous avez un lien qui vous unit, en fait. Sans ces liens là vous ne pouvez pas vous appeler frère et soeur. Donc, le monde nous montre cela aussi. Et ici, donc, dans la Bible, nous dit, mais pour ceux qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin frère. Donc, frères en Christ, qu'on vous en écrive. Alors, comment est-ce que nous devenons frères et sœurs en Christ? Donc, nous voyons que dans les Saintes Écritures, la Bible dit une chose. Jean chapitre 1, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il dit, toutes choses ont été faites par rien de ce qui a été fait ne pouvait exister sans elle. Et puis il dit encore, en elle était la vie. La vie était donc la lumière des hommes. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Vous entendez cela Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom. Parce que si nous appelons frère, nous ne devons quand même être frères de quelqu'un. car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit Amen. tu es mon fils c'est hébreu non Au chapitre 1 je t'ai engendré aujourd'hui et dans Colossiens au chapitre 1 il est le premier pouvons lire cela avec vous Colossiens au chapitre 1 et verset 1 hein? je pense Colossiens au chapitre 1 voilà disons Mmh. Ah, mmh. Colossiens chapitre 1, nous lisons Cécilie, verset, verset 15, il dit, « Le Fils est l'image du Dieu invisible. Mmh. » Je vais quand même prendre un vôtre ici, puis je vais le lire aussi. C'est la même chose, mais comme vous savez, j'aime bien être aussi dans le même diapason que vous. Colossiens chapitre 1, verset 15, il nous dit, « Voilà. » Il est, l'image du Dieu invisible, vous suivez Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Le visible, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste donc en lui. Donc, Dieu a voulu aussi avoir des fils, mais il a eu à pouvoir effectivement aussi au travers de lui. Les Hébreux, on le lira effectivement. Donc, nous comprenons qu effectivement que, comme l'Écriture nous fait savoir, que à ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu qui effectivement Qui ont reçu la parole qui a été faite chère. Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, est la parole de Dieu faite chère. C'est écrit dans Jean chapitre 1, verset 14. Et quand on dit qu'il est venue chez les siens, donc cette parole est venue. chez ceux à qui la promesse a été faite, c'est donc les, les juifs, effectivement. Mais ils ne l'ont pas reçu, ils ne l'ont pas accepté, ils l'ont rejeté. C'est pour cela qu'ayant été rejeté par les siens, on l'a mené vers le païen, donc Pilate, comme Romain, qui a eu un pouvoir, effectivement, qui ne voulait rien avoir avec lui, mais qui, par la pression de religieux, on dit que Fais-tu, tu, tu, tu ne le fais pas, tu n'es pas ami de César ». C'est pour ça qu'il a lavé la main, effectivement, dit, ben, il a posé la question, il dit « Voici Barabbas, voici Jésus, lesquels voulez-vous que je puisse libérer ?» Parce que Jésus n'a rien fait, Barabbas c'était un voleur, effectivement, parce qu'il voulait que Jésus soit libéré. Mais le peuple poussé par les régions dit « Non, mais que Barabbas soit libéré !» Dans son étonnement il dit « Mais alors, mais qu'est-ce que moi, Romain, je ferai avec ce Jésus qu'on appelle le Christ ?» Parce que c'était donc, c'est le Messie qu'on vous a envoyé, que je peux faire effectivement. La réponse était crucifiez crucifier-le. C'est comme cela qu'effectivement, qu on l'a réellement. Donc, ils ont rejeté effectivement le Messie en réalité. Et les chrétiens ne font savoir qu'en Israël, ceux-là que Dieu avait connus aussi d'avance, ils ont eu la possibilité de reconnaître. Et qu'ils ont eu à pouvoir quoi, croire, comme vous voyez bien, Jean, tout cela, effectivement. Donc, il dit, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de la volonté de Dieu. Donc, c'est là qu'on parle, effectivement, de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est pas le baptême du Saint-Esprit, non. Le baptême du Saint-Esprit confirme la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quand vous croyez vraiment de tout votre cœur que Jésus-Christ, notre Seigneur, est votre Sauveur, vous l'acceptez dans votre vie. À ce moment-là, il y a une, expé une, expé une expérience effectivement, que vous allez expérimenter au-dedans de vous. Vous sentez qu'effectivement, que quelque chose est entré en vous. Là, maintenant, effectivement, c'est le travail qu'on appelle la justification que Dieu fait, effectivement, à l'intérieur de la personne qui quitte, effectivement, le monde, effectivement. Et c'est là maintenant que la nouvelle création entre maintenant en ligne de compte, où on nous parle, effectivement, qu'un nouveau cœur, un nouveau cœur et un, un esprit nouveau, ainsi de suite, effectivement. Ça, vous le connaissez aussi. Donc, là maintenant, c'est une nouvelle création, donc, une nouvelle naissance, où maintenant, nous, nous sommes nés maintenant des dieux, et on nous appelle maintenant les enfants des dieux. Alors, si, lui, pardonne-moi, mon frère, je pas lui dire, si, lui, un voleur dans le monde, qui, qui vole tout le temps, il voit ses chaussures, il vole, il voit le manteau, il vole, et, et, et toi, bon, qui était peut-être élevé dans la maison où vous ne volez pas des chemises, mais des moutons, c'est différent, où vous faisiez c'est vrai. Et maintenant, bon. Pff, vous n'étiez pas ensemble avec lui, lui, de son côté, il venait de son côté, effectivement, mais vous étiez toujours aussi des gens qui menaient aussi des vies qui n'étaient pas bonnes. Et puis, il n'y a rien, effectivement, dans votre vie, qui veut vous unir avec un monsieur comme celui-ci. Je parle celui-ci, pas parle de Jonas. Comme celui-ci, effectivement, parce que, lui, était un voleur des chaussures, toi, tu es peut-être un voleur des moutons, donc il n'y a pas de relation avec les voleurs des chaussures, les voleurs des moutons. Est-ce que vous comprenez Mais il s'est avéré qu'à un moment, vous promeniez et sur la route, où vous vous êtes rencontrés, vous ne faites même pas attention l'un à l'autre, et vous arrivez à un certain moment, quelque chose qui se passe, et bon, vous entendez que non, il y a un monsieur qui parle de quelque chose là-bas. Qui ce parle effectivement ben Il parle des, des choses qui concernent la vie et puis d'un certain Jésus. Et nous voulons un peu nous approcher. Vous vous approchez. Et vous entendez la parole de Dieu, vous parlez effectivement de ce Jésus qui a été envoyé, que ce qu'il a fait pour vous, vous réalisez que votre cœur a été complètement touché. C'est comme ça que ça s'est passé le jour de Pentecôte. Quand les Saint-Esprit descendait, effectivement, les apôtres ont commencé à montrer aux hommes que celui que vous avez rejeté, livré, effectivement, c'est celui-là dont, dont Dieu avait parlé, dont Moïse avait parlé, dont David avait parlé, le Jésus, effectivement, c'est effectivement lui le Messie, dont Dieu a prouvé effectivement qu'il est le Messie en envoyant le Saint-Esprit que vous voyez effectivement. Le cœur de ces hommes ont été touchés. Quand le cœur a été touché de l'un, l'autre, effectivement, chacun d'eux qui était venu a eu à pouvoir entendre la parole et le cœur a été touché ils ont eu à pouvoir poser la question aux mais ô oh, homme frère nous avons dit que nous avons vraiment manqué de qu'est-ce que nous ferons, il leur a dit répentez vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ en fait c'était chacun individuellement qui était là, et comme la parole a touché chacun dans leur cœur effectivement, Pierre leur a dit qu'est-ce qu'on a vu, on a dit 3000 âmes qui avaient reçu la parole de Dieu avec bon cœur ont été donc baptisés mais c'est après le baptême et ils se tournent, ils voient à côté, Ah, Jésus ton nom quand même, hein. ils voient à côté, hé, hey, Jonas Mais en fait, je ne connaissais pas Jonas. Puis je dit, hé, hey, Jean-Gavin Jean-Gavin, en fait, avant, ils ne se connaissaient même pas. Mais quand ils ont pris, ils ont reçu le Seigneur, ils ont été baptisés, leur vie changée, ils ont réalisé que nous avons reçu le même Dieu, nous avons reçu la même foi, le même Père, dont nous sommes nés de lui. Donc, celui-ci est et mon frère. C'est pour ça que nous, nous nous appelons frères et sœurs. Donc quand tu appelles Jonas frère, ça veut dire qu'il est vraiment ton frère. Quand tu appelles ma soeur ici soeur, c'est qu'elle est vraiment ta soeur. Parce que le grand problème, c'est que nous privilégions toujours nos relations charnelles. Quand c'est ton frère avec lequel vous êtes né en fait de la même famille, quand il y a un problème hein, aussi avec un, un frère effectivement, qui est né en enfin, fait de la parole, en enfin, fait de l'assemblée, la, votre frère en crise, effectivement, quand il s'agit de pouvoir apporter de l'aide, on tourne souvent vers les membres de notre famille. Nous sommes charnels, bien sûr que oui. oui. Toujours à pouvoir privilégier quand même ceux que nous avons, en fait, et avec qui nous sommes nés dans la même famille, même sans. En fait, on dit, ça c'est mon frère. Et puis, quand on regarde Jonas, il est un frère, mais en fait, vraiment un peu. Or, quand vous et moi, nous avons reçu le Seigneur, nous avons expérimenté à la nouvelle naissance, notre famille naturelle, elle devient en second. Je sais que ça, on n'aime pas. Je sais que ça, ça ne plaît pas beaucoup. C'est la même chose avec les papas, les mamans, si vous avez cru au Seigneur. Oui, ce n'est pas surtout votre bébé, votre enfant. Ce n'est pas toujours votre enfant que vous devez privilégier. Privilégier effectivement ce qui est juste, ce qui est dans la parole de Dieu. Et ceux qui sont nés de Dieu aussi. Parce que c'est souvent la famille, la véritable que nous avons, c'est celle qui est en. Voilà. Est-ce que, est que vous croyez cela Amen quand vous dites Amen, il faut vraiment croire est-ce que vous croyez amen. ce qui veut dire que maintenant quand vous regardez frère Jonas et avec votre frère qui est resté au Congo votre frère il dit ici il me manque 50 dollars pour pouvoir acheter le sac de ciment pour mes enfants, frère Jonas il dit il me, il me manque 50 euros pour nourrir comment il s'appelle hum, merveille et tout ça vous êtes là entre les deux il y a Frère Jonas ici, il y a ton frère là-bas, né là-bas au Congo, qui souffre, il n'a pas de travail. Et Frère Jonas ici à côté dit, aussi il manque du pain pour aller à l'école. Et puis bon, les, les, les frères là-bas, qui là-bas, lesquels tu vas aider Il ne faut pas mentir, vous savez, il hein? ne faut pas mentir, et dire Alléluia, nous sommes des chrétiens, non. Il ne faut pas mentir, vous connaissez Lesquelles, oh oui, mon frère, ah papa, maman, ah, il, il, il n'a pas 50 dollars. Bon, frère Jonas, il est ici de toute façon. Mais lui, là-bas, il est au fond. Quand même, on comprendra. Mais non, Dieu ne va pas comprendre ça comme ça. La personne que tu dois aider, c'est Jonas. Maintenant, avec Jonas, je dis bon, voilà, j'ai mon frère qui est là-bas. C'est le frère de mon frère. Est-ce que vous avez compris C'est cela que nous faisons. Les frères de mon frère. Le frère de mon frère, il est aussi. <rire> Parce que la douleur de mon frère, c'est aussi... Et la joie de mon frère, c'est aussi... Voilà. Alors quand il va m'expliquer maintenant qu'effectivement, que j'ai mon frère qui est là-bas, qui... Voilà, il, il n'est pas bien, ceci et cela. Lui, quand il va entendre... Est-ce que vous comprenez Parce que devant Dieu, qu'est-ce que tu as fait tu as, tu, as ce, -ce tu as montré que celui... Est-ce que vous me suivez Tu as montré que c'est lui que tu aimes, que tu veux aider malgré qu'il n'est pas bien, c'est vraiment le Fils de Dieu avec qui vous êtes né. Tu as montré, Seigneur, j'aime parce que tu m'as montré qui était cet homme. Je ne le connaissais pas, mais tu as fait de moi un fils. C'est là que Dieu nous éprouve dans notre foi, pour savoir si nous croyons vraiment, ou bien nous sommes là simplement pour se, se réjouir, pour entendre. Non, nous devons vivre l'Évangile. Alors quand tu as donné maintenant à Jonas, qui est ton frère, puisqu'il est ton frère, tu partages là avec lui. Il dit, mais voilà mon frère, je voudrais compris. Il dit, on va prier, pourquoi ben, J'ai mon frère qui est là-bas au Congo, qui n'a pas mangé, qui, qui a eu des difficultés. Effectivement. Je vais ai compris pour que les Seigneurs puissent toucher le cœur de l'homme pour qu'il soit aidé là-bas. Il ai dit, mais il, il lui manque combien Non, il avait besoin de 50 dollars, si on peut prier. Je lui ai dit, oh, Là-bas, la personne a faim et qu'il a besoin de, de, de, de l'aide pour l'argent. Il dit, ah Seigneur, moi, tu m'as accordé la grâce de voix. Qu'est-ce que je vais faire Je vais partager. Est-ce que vous comprenez Parce qu'un fils de Dieu ne peut pas être insensible à la douleur de l'autre. Or, toi, quand tu as donné un Frère Jonas, Dieu t'a béni. Amen. Maintenant, Dieu va aussi bénir ton frère là-bas. Est-ce que vous comprenez Parce que quand vous posez Nat, qui Dieu veut que vous puissiez poser, mais vous avez laissé cellules, effectivement, Dieu va en prendre soin, Frère. Parce que Dieu n'est pas un Dieu ingrat. Donc, quand nous disons que nous sommes... C'est pour ça qu'il faut que notre façon de voir change. Notre mentalité change, frère. Parce que nous devons avoir un amour fraternel sincère. Vraiment sincère. Sans hypocrisie. Donc, quand je dis que c'est mon frère, c'est vraiment mon frère. S'il a un problème, ça devient le mien. Je n'ai pas entendu d'Amen. Parce que, frère et sœur, si vous n'avez pas cela dans votre cœur pour ces ce frères que vous voyez, ou dans quel ciel vous allez partir Dans quel ciel vous allez partir je ne sais pas, dans quel ciel vous allez partir Parce que pour aller dans les cieux, nous devons avoir l'amour les uns pour les autres. Plus que l'amour des pharisiens, plus que l'amour des saducéens. Est-ce que vous comprenez Parce que l'amour des pharisiens et des saducéens, ils aiment seulement ceux qui les aiment. Mais ils n'aiment pas ceux-là qui ne les aiment pas. Mais toi, et moi bon, nous sommes appelés à pouvoir aimer ceux qui nous détestent, effectivement. Ça, ce n'est pas facile. Donc, appeler frères et sœurs aux yeux de Dieu, nous devons comprendre que c'est mon frère. C'est ma soeur. Et puis toi qui es frère du frère ou sœur de la soeur, tu dois aussi penser aussi qu'effectivement, que je dois aussi prendre soin de mon frère, de ma soeur, chacun de nous, ainsi. Alors il dit, nous lisons dans les effectivement, je dis que je ne vais pas rester longtemps pour que nous puissions partir. Nous retournons dans les Donc, vous frères, vous n'avez vous donc frères, c'est-à-dire que ceux-là qui ont reçu le Seigneur et qui sont demeurés dans la foi, vous comprendrez pourquoi. Et pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et quand la Bible dit que ce jour viendra comme un voleur dans la nuit, c'est certain, ça viendra vraiment, alors vraiment, comme un voleur dans la nuit. C'est sûr et certain. Quand le voleur vient pour pouvoir vous dérober, pour voler chez vous à la maison, il ne va pas vous prévenir avec un coup de fil, ou un SMS, un message sur WhatsApp, en disant non, euh, à demain, donc mardi ou vendredi à 19h30, je viens pour pouvoir voler tes bijoux, ou voler ton argent. Effectivement, je t'envoie d'abord un message pour te prévenir, de te préparer, que je vais te voler. Il ne prévient jamais. Il, est temps, il attend, il il sauve pour avoir un, un moment. Je vous ai déjà raconté ce qui s'est passé chez moi à la maison. Ah oui, on était, on habite en province, vous savez, on arrive là-bas, bon, c'était un quartier calme, tout ça, il n'y avait pas de problème, on arrive, je ferme même pas la maison, j'étais à la maison comme ça, et un jour, j'avais même oublié les clés de ma voiture sous la portière, comme ça, toute la nuit, sur le lendemain matin, je sors, je trouve ma voiture là. Alors, c'est l'habitude qui s'est installée, hein. Puis, un jour, j'arrive comme ça, je devais partir parce qu'il y avait un cas où je devais partir en France. Et évidemment, je suis arrivé tard parce que c'était après la réunion. Je dépose sur ma table, le bureau, enfin, la table de la maison. Je fais mon portefeuille, comme ça. Et puis, les ge... à ce moment-là, c'était au moment des GPS qu'on avait. Et pour, euh, les voitures n'avaient pas encore, avec les GPS à l'intérieur. Et ces GPS étaient le cadeau de notre soeur Bambino qui m'avait donc offert. Que Dieu la bénisse richement. J'ai jamais oublié ça, mais zone hasard est aussi jolie. J'ai mis là mon portefeuille et les clés de la voiture. Juste ici. Et je viens, je tire la porte, vraiment tire la porte. Je ne savais pas que les voleurs observaient. Tout bonnement. En plus, ce qui était, ce qui était bizarre, c'est que j'ai préparé des choses pour les voleurs. Portefeuille, GPS, et puis les clés de la voiture. Vraiment, mais c'est la vérité. J'ai mis ça en autre. J'ai dit, oh, quand je vais le matin, papa, papa, je pars. Et les voleurs, lui, ils ne, ils ne cherchaient pas autre chose que parce lieu qu de voir les fouilles dans les armoires, tout était placé. Moi, je rentre là-bas et je dors. Je ne sais pas s'ils si avaient pompé, j'en sais rien, quoi que ce soit, effectivement, mais j'avais encore Jacob, votre frère, vous connaissez, non Alors, il était, il dormait en bas. Et voilà que il était dans le coin là-bas, parce que vous savez comment il est ici, il s'est réveillé, il trouvait les voleurs, ça l'a toujours mais Il dormait en bas. Mais moi, j'étais en Et voilà que vers, si c'est 3h du matin, parce que pour moi, mes sommeils à moi s'occupent toujours. Et je me lève, je sors, et puis je devais rentrer dans la maison. Puis je regarde en bas, je vois que la porte de la maison était donc laissée ouverte comme ça. J'ai dit, mais. Qui peut avoir oublié, parce que c'est presque les derniers qui se monté l'escalier, mais qui peut avoir oublié la porte ouverte Quelque chose me dit, descendez donc là. Je descends, je pousse, le, pousse la porte, puis je regarde parce que j'avais toujours l'habitude qu'avec mon sac dans laquelle la Bible, je la mets là, parce que je descends, je prends tout ça, et puis je prends mon sac de la Bible, je suis parti. Je regarde où se trouvait mon sac de la Bible grande, il n'y a pas. Je dis mais est-ce qu'on a fait monter mon sac en haut J'ai dit, bon, il n'y a rien. Je vais d'abord vérifier quelque chose dans le salon. Je rentre dans le salon sur la table, je regarde, portefeuille, parti, GPS, parti, et les clés de la voiture, parti. Notre cher ami ronflait là-bas dans le coin, avec un sommeil, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je n'ai rien dit, je n'ai pas alarmé la maison. Je regarde, effectivement, je sors, j'avais une voiture, vous la connaissez, c'est la Jaguar que j'avais à l'époque. Je sors, puis je regarde, en fait, dans le garage ici où c'était stationné la voiture, je regarde, vide! Je dis, Seigneur, je... non, ça ne m'est jamais arrivé. Il dis, Seigneur, je rêve. Je dis, ce n'est pas possible. J'ai tout je dis, ce n'est pas possible. Je Et puis, Jacob avait aussi sa voiture. Donc, toutes les clés, même les clés, sa voiture était sous la table. Donc, il sa voiture qui était aussi devant. Je regarde devant la maison pour sa voiture. La voiture n'est plus là. Oh, je dis, Seigneur, je suis dans le sommeil ou je suis vivant. Je rentre dans la maison, je me gratte. Et puis, je ressors encore, je, regarde. je vous dis la vérité, je regarde, il n'y a rien. Et puis, oh, mon cœur n'a pas paniqué. Je dis, mais Seigneur, on m'a volé. <rire> Alors maintenant, j'ai dit, votre soeur... Rrr, rrr, rrr, rrr. Et puis j'ai dit bon, je n'ai rien dit chez mon maintenant, je descends vers l'homme fort, j'ai dit, mon grand, j'ai dit, j'ai comme ça dit, mais on nous a volé. Oui est-il, où est-il, il Où C'est qui, c'est qui, c'est Comme ça, hein? j'ai dit, quand il va me boxer, moi, mais calme-toi, je ne suis pas le voleur. J'ai dit, quand il est entré ici, tu étais là C'est lui que tu devais boxer, pas moi, mais tu étais là J'ai mais là, moi, je vais te prévenir. Où est-ce qu'il est Je vais trouver. Il est pas dit. J'ai dit, on nous a volé. Mais la nouvelle est que ma voiture, elle est partie. La tienne, aussi partie. Ils sont, où c'est, où c'est, où c'est J'ai dit, mais je ne connais pas les petits. C'est qu'on sait, c'est que je sais, ce qu'on nous a volé. Et voilà que... Quelque chose je me dit, mais sors et marche un tout petit peu. Et puis je sors et je marche un tout petit peu, nous avons encore comme un pont. Je, jette la, je vois une voiture au milieu, au milieu du chemin. Bon, C'était pendant l'hiver, les volets ce sont pendant l'hiver qui viennent voler. Et puis je avance, je regarde, je remets ma peau, je dis, hey. je commence, je reconnais, là j'en vois. alléluia, j'arrive, j'ai dit, oh Dieu du ciel, tu es bon. Je trouve, la portière était ouverte. Et les, les, les voleurs, parce qu'ils avaient les clés, je vais laisser les clés. Et ils ont mis la clé dans, dans la Jaguar, parce que comme ils avaient volé, et que c'était, donc vous savez que chez, nous, chez moi à la maison, il y a un endroit où j'avais mis la voiture, il est tout près de la maison. Donc s'ils avaient démarré là, j'allais entendre. Donc ils ont poussé, poussé, poussé, poussé, poussé. Et vous connaissez comment sont les voitures comme les Jaguars, il y a la sécurité dessus. Et puis, comme c'était une voiture aussi automatique, je crois qu'ils n'avaient pas beaucoup de notions. Ça, tout ça, c'était Dieu qui gardait la voiture. Pousser, pousser jusqu'au pont pour aller maintenant démarrer et partir. Mais quand ils ont poussé, ils arrivaient là-bas, la sécurité s'est déclenchée. Maintenant, démarrer pour que la voiture puisse démarrer, rien. Et quand je trouve là-bas, c'était la là débandante en fait. Ils ont d'abord fouillé, puis ils ont fouillé. Maintenant, la voiture de Jacob, comme il était une voiture simple, ils ont démarré. Tout ce qu'ils avaient vu de la maison, ils ont mis dedans. Et ils sont partis, ils ont fouillé. Et moi, je dis, c'est moi, jacques la mienne, je <rire> viens de la trouver, et la tienne, et elle est partie, embarquer. Et moi, au moins, j'ai la mienne. Alors, je prends la clé, deuxième clé qui était en haut, qu'elle avait. je démarre la voiture, je fais, j'ai dit, oh mon Dieu, que je louais Dieu, Je fais marche arrière, j'ai dit, au moins. Et puis j'ai appelé la police, parce que comme il fallait déclarer le vol, et puis ils ont envoyé les services, en fait, qu'on appelle les services là. Ils m'ont dit, mais ne touchez pas la voiture. J'ai dit, mais j'ai touché seulement de mon côté pour rentrer. Ils m'ont dit, mais je ne touchez plus rien. Or, ces gens-là, qui sont venus voler, quand on a tourné, comme ils poussaient, leurs mains sont restées. <rire> Vraiment, ils n'ont pas fait attention. que vous avez pensé, c'était précis Ils ont bien poussé. Dieu fait toujours des bonnes choses. Hein. Ils ont poussé les empreintes grands comme ça. Bon, mais c'est vrai, et puis maintenant bon, je suis venu à l'assemblée ici, j'en ai parlé vous vous souvenez, et, et puis bon, je dis on va prier, on a prié tous alors quand on a prié puis bon, j'étais parti je crois que oui, j'étais parti là-bas, puis d'enfants je suis revenu quand on a prié, puis bon euh, quelques temps après je crois que ça fait même deux ou trois, trois jours, hein? ou deux jours trois jours mais un maximum, j'étais en de dormir j'entends je descends, c'était le policier avec mon il dit, oui monsieur, il dit, monsieur, vous êtes euh, les propriétaires de. C'est vous qui avez été volé ici. Moi, je dis, oui, vous êtes les propriétaires de oui, la voiture, retrouvée. Mais les propriétaires, je mais l'autre voiture, c'est dans mon fils, il y a euh, la voiture de votre fils a été retrouvée. Alors il dit, mais ce qui est bizarre, c'est qu'on l'a trouvé à un endroit qu'il ne fallait pas qu'elle soit mise. C'est comme si ces personnes qui ont été dans la voiture. Qui causaient la voiture ont vu quelque chose d'étrange dans votre voiture. Ils ont, ils, ont, ils ont ouvert les portières, ils ont pris fuite. Et, et, vrai, et en prenant fuite, ils ont laissé le moteur tourner. Tourner, tourner. Tous les carburants est complètement fini. Et on a trouvé les la voiture aussi, vous savez, à l'entrée de. Savez, comme chez nous ici, les garages qu'il faut sortir, non Donc, ils l'ont ils laissé juste devant ces garages-là, comme ça, donc, cet endroit. Parce que quand le, le propriétaire du garage a levé les volets, c'est comme ça qu'on a appelé la police, on a trouvé en fait une voiture dont les portières étaient ouvertes. Il dit, mais en fait, la plupart des choses qu'on vous a pris votre sac avec la bulle, tout ça, se trouve dedans. Mais bon, le, le peu d'argent étranger qui était là-bas, ça, c'était donc parti. Mais c'est pour dire qu'effectivement, que ça peut nous arriver. Quand le voleur vient, il ne va pas te prévenir. Et c'est notre distraction, un peu comme ça, cela, cela. C'est comme ça que dit, car le Seigneur, dit le jour du Seigneur, Viendra comme un voleur dans la nuit Et puis il dit Mais quand les hommes diront paix et sûreté Alors une ruine soudaine les surprendra Comme le douleur de l'enfantement surprend la femme enceinte Et ils n'échapperont point Vous pouvez remarquer qu'effectivement Quand les hommes diront paix Cette Bible ici est écrite des centaines d'années auparavant Bien longtemps quand nous pouvons voir aujourd'hui tous les langages qu'on tient aujourd'hui, c'est que la paix et aussi la sécurité. Il n'y a pas un âge, un temps où on parle beaucoup plus souvent de la paix et de la sécurité, et aussi on a ajouté aussi l'environnement. Vous savez pourquoi on a ajouté l'environnement Parce qu'on parle de la, du réchauffement climatique. C'est vrai, quand même, non? Le programme de tous les gouvernements du monde. D'ailleurs, ici en Belgique, je vais m'arrêter, hein, vous, vous allez sortir, vous allez partir. Le programme même que vous pouvez voir, que, ici à Bruxelles, vous ne pouvez plus rentrer avec les voitures qui ont plus de 10 ans, je pense. Pour quelles raisons? Parce que ça, on voit du CO2. Donc, presque partout maintenant, on veut avoir des voitures, ce qu'on a des voitures électriques, parce que la couche de zones. La, vous savez, les, les, les, la météo, le changement climatique, effectivement, donc la température ne fait que monter, monter, monter. Et pour quelle raison la température monte Deux pierres, chapitre 3. Deux pierres au chapitre 3. Merci Heidi. Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, deux pierres. Je crois que si. Vous avez la même Bible que moi. Mais je crois comprends pas que les pages ne sont pas pareilles, mais enfin bon. Voici déjà la bien-aimée, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez de choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans le dernier jour, dans les temps où nous sommes, effectivement, c'est ce qu'on appelle le dernier jour, je bien vers vous ici, non Pardon, dans le dernier jour. Voilà, <coughs> voilà donc ça, ça pour que je de la... là. Voilà. <coughs> Sachant que, verset 3, dans les derniers jours, il y aura donc, il viendra donc de mon cœur avec leur raillerie marchant sur leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que les Pères sont morts, tout demeure comme dès les commencements de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces paroles le monde alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, le cieux et la terre d'à présent, où nous sommes, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. N'est-ce pas Alors, mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant les seigneurs un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est tarde pas l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience enfin envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Verset 10. Le jour du Seigneur, le jour du Seigneur viendra comme un voleur d'un. Dans... Et comment ça va se passer En ces jours, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés, c'est-à-dire avec le feu, se dissoudront. Et la terre avec les œufs qu'elle renferme sera donc consumée. Donc, nous comprenons que quand on parle maintenant du problème concernant l'environnement, la chaleur, c'est parce que le feu, la terre ici, donc actuellement où nous sommes, que vous le croyez, que vous ne le croyez pas, ce n'est pas un problème. Mais puisque Dieu l'a décidé, vous pouvez dire, ça ne se passera pas, mais ça va se passer. C'est comme au temps de Noé, les gens ne croyaient pas non plus que l'eau allait tomber. Ils ont douté, ils ont douté, mais ça, ça n'a pas arrêté Dieu. Et puis, aujourd'hui, comme vous le savez, on a parlé effectivement, de, comme vous le savez, même les livres d'histoire parlent qu'il y a eu un déluge. Ils ont douté, ça n'a pas arrêté les déluges. L'eau est tombée. La même chose maintenant. C'est pour ça qu'on n'arrive plus à respirer. Et ça commence à monter. Les, vous savez, les météos commencent à passer. Les, vous savez maintenant que les, les, les, les vents, les saisies, les cela, les ici, les glaciers, tout ça, c'est normal. Là, le feu. Parce que l'eau, quand on posait... Quand on, quand on parlait autant de Noé, effectivement, que les terres se sont par l'eau, les gens ne croyaient pas parce qu'ils n'avaient jamais vu de l'eau. Mais ils ne savaient pas parce que Dieu l'avait déjà annoncé que les eaux qui étaient au-dessus. Donc au-dessus, il y avait de l'eau. C'est écrit, hein? Il y avait de l'eau, il ne savait pas. Mais aujourd'hui encore, les gens ne le savent pas, mais au-dessus ici, maintenant, ce n'est plus l'eau, mais c'est le feu. Parce qu'il avait juré qu'il ne durait plus jamais la terre par les eaux. Mais par le feu, c'est écrit ici. Donc vous dûtiez, vous pouvez faire tous le programme, les programmes, fabriquer des voitures sans, avec de l'eau, avec ces et cela, vous ne pouvez même plus rien faire. La température va monter toujours. Il n'y a rien qui peut colmater la couche de jaune. Et d'ailleurs, quand vous savez effectivement si je vais me vous savez effectivement que quand on nous dit effectivement qu'ici dans Bruxelles, il y en a beaucoup, ça peut venir avec leur voiture parce que ce sont des voitures de passé, parce que c'est CO2, tout ça, Mais en fait, le même personne dit qu'il ne faut pas venir avec la voiture parce que vous venez avec la mande. Quand vous allez à l'administration, il vous dit, bon, tu payes 340 euros, tu peux rouler pendant un an avec ta voiture dans Bruxelles. Donc alors, qu'est-ce que vous me dites comme belgeux que vous avez pris mais Oui, vous pouvez acheter des pollués, vous pouvez acheter à la commune. Vous allez vous acheter le droit de polluer pendant un an avec 340 euros. Donc, vous pouvez venir avec un camion ici qui pompe de toutes les fumées possibles. Vous avez payé pour ça. Vous pouvez montrer aux policiers, j'ai payé des pouvoirs polluer ici, dans tous les quartiers ici. Si j'ai la preuve, il ne va pas vous arrêter. Pli, hein? aussi. J'ai les droits de pouvoir polluer. Nous, nous Dieu aide. Devons, nous devons réaliser que nous avons une grâce extraordinaire. Nous, en tant que croyants. Donc, avant que ces jours-là n'arrivent. Où les hommes ne pourront pas savoir effectivement. Il nous dit une parole merveilleuse. Dans il dit, mais... Tout le monde sera surpris, hein, Thessaloniciens. Et il nous dit une chose, il nous dit une chose. C'est là que nous devons être reconnaissants à Dieu. Pour son amour à notre endroit. Alors, il dit, mais... <rire> il dit... Quand, verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté, alors ils auront une ruine soudaine le surprendra comme le douleur de l'enfantement surprenne la femme enceinte. Quand ça arrive, Vous se connaissez, non Vous ne savez même pas quand, quand, quand, quand vous êtes enceinte, quand vous n'avez pas accouché, quand le douleur commence à venir, vous, vous êtes parfois surpris, non Et puis, quand comme ça, vous savez, et puis bon, c'est presque là. On fait, bon, il ne se prend point. Mais vous, frères, ça, on dit bien, vous, frères. C'est pour ça que nous devons veiller les uns sur les autres. Quand vous avez les membres de vos familles que vous aimez tant et qui ne croient pas qu'ils ne sont pas des croyants, parlez-leur de l'évangile. Il faut avoir le désir que ces membres de famille familles soient aussi sauvés comme vous êtes-vous sauvés. C'est pour ça que nous devons témoigner de la parole de Dieu à tous ceux que nous connaissons. Est-ce que vous comprenez parce que, parce que la volonté de Dieu, c'est qu'aucun ne périsse mais que tous reviennent à la répandance. C'est comme ça qu'il a fait autant de nourrir. Mais toi, mon frère, toi, ma sœur, nous, nous avons la responsabilité aujourd'hui. Donc en fait, Noé était en son temps comme cela. Mais vous aussi aujourd'hui, vous avez la grâce de pouvoir comprendre et savoir ce que Dieu va faire. Donc autour de vous, dans le milieu où vous êtes effectivement, que ce soit ça, votre travail, partout où vous êtes effectivement, quand l'occasion est donnée, témoignez. Parce que ne laissez pas les gens mourir. Parce que la personne qui est assise à côté de toi, qui avait besoin... Tu ne sais peut-être pas si c'est ton frère en Christ, futur frère en Christ. Moi, qui pouvais penser que je serais un croyant Personne. Toi-même, d'ailleurs. Qui pouvait penser d'être un croyant Personne. Mais il a fallu quelqu'un que Dieu avait touché pour quand même nous rendre un témoignage de ce que c'est Jésus. Et mes yeux se sont ouverts. Alors, quand tu as quelqu'un... Vous savez ce que le Seigneur a dit Vous me donnez encore un peu de temps Il dit, je t'ai établi comme sentinelle. Si j'ai dit au méchant, tu dis mais, eh, dit au méchant, mais là, si tu fais, si papa, il ne se pas, il va mourir. Et si tu ne lui lis pas, et que le méchant meurt effectivement dans sa condition, je vais te redemander. Bien sûr, tu es responsable de son sang. Bien sûr. Mon, mon frère Michel, ça va mon bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Il dit, je vais te redemander son sang. Vous trouvez facile, oh, qu'est-ce que j'ai à dire à ce monsieur-là Il va se moquer de moi. Ce n'est pas un problème. Qu'il se moque de toi parce qu'il tu es un chrétien, il n'y a pas de problème. Le Seigneur, on s'est moqué de lui. Mais au moins toi, tu t'es quand même libéré. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit, Mais je, vous, je, je suis libre du sang de Dieu, parce que vous donnez tous les conseils de Dieu. Vos sangs ne sont pas sur mes ma mains. Ah, parce que vous savez, quand on est de la haute classe, si on va entendre que je moi aussi, dans le milieu dans lequel je suis, parce qu'on me considère comme étant les grands sapeurs, je ne sais pas si c'est les grands sapeurs, pompiers, j'en sais rien. Bon. Et, et puis on me voit comme quelqu'un qui est beaucoup plus intelligent, tout ça. On a des docteurs ici. On a même des professeurs à l'université de Sorbonne. Lève-toi mon frère là-bas au fond. Docteur là-bas à l'université de Sorbonne. Vous connaissez Sorbonne oui. Voici le professeur femme, monsieur, que Dieu te bénisse. Oui, parce que, on moi, on me prend pour ceci, pour cela. Non, à cause de ce que toi, tu te prends pour quelqu'un, et tu veux qu'on te considère comme le plus grand, parce que quand tu parles de l'évangile, aux gens, on va se moquer de toi, on dira, ah, pardonnez-moi l'expression, je gens pas cette expression, mais vous avez des gens qui ne sont pas intelligents, hein, qui croient à des banalités comme cela. Nous, nous sommes des, hein, des gens qui avons fait beaucoup d'études, mais je vous ai montré. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup. Et ceux qui ont fait des études, des docteurs, des ingénieurs, de ceci, de cela, nous sont tous ici. Quand vous voyez. Docteur Daouda, lève-toi. Lève-toi, Docteur Daouda. Je sais que vous n'aimez pas, mais moi, je le fais parce que. Si vous les rencontrez sur le chemin, vous verrez que c'est un docteur en informatique qui a donné cours à l'université en France. C'est lui-ci. C'est un docteur. Si c'était des docteurs comme parmi dans le monde, d'abord tu vas le voir. Docteur attitré université de... Mais yeah, docteur. Mm -hmm. C'est ce que Dieu fait dans l'homme. Alors, quand vous avez... Nous avons... Pourquoi avoir honte de ce qui est tellement si important pour nous je ne comprends pas pourquoi vous aurez honte de parler de la vie à quelqu'un, de ces Jésus. Qu ce Jésus. Qu'est-ce qu'il y a des, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il y a des six, je ne sais pas moi, de mon Dieu, le Seigneur, frères. Vous allez, les gens qui parlent des choses, de saletés, la non, c'est si ça. Et vous, vous allez avoir honte de parler de ce Dieu qui sauve les hommes. Parce que vous voulez qu'on vous donne la. Quand on va vous donner cette prestance, vous allez en faire quoi avec parce que, oh, Voilà l'homme cultivé, parce qu'il ne peut pas croire à ses banalités. Moi, je vais croire, même si on me dit je suis un culte. Je suis d'accord. Mais je voudrais que le Monsieur soit sauvé. Je voudrais que celui-ci qui est à côté de moi, parce que je sais que cela va arriver, mais il faut que la personne soit sauvée. Nous avons une tâche, mon frère. Dieu ne nous a pas sauvés pour que ce moment nous, nous restons dans la maison, nous voilà, nous sommes sauvés, dans allons prier. Mais on doit aussi parler aux autres. Rendre témoignage, effectivement, que notre Dieu vivant. Moi, ici, j'étais un voleur. Et aujourd'hui, je suis devenu un fils de Dieu. Comment cela s'est passé Parce que j'ai écouté l'Évangile. J'étais malade, j'avais des maladies, vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai été chez le médecin, on m'a donné un médicament, mais ça ne marchait pas. Mais quand je suis allé quelque part là, on a prié au nom du Seigneur Jésus Christ. Aujourd'hui, je suis bien. Les docteur a examiné dit dit Madame, quest que vous avez bu comme un homme hein? Vous connaissez, non La femme de notre frère, ici, en hein? haut, à l'intérieur, le médecin avait escané effectivement tout ça, bébé à l'intérieur, il dit Madame, ça ne vaut pas la peine, il faut avorter parce que c'est un enfant difforme dans la tête il n'y a que de l'eau, et puis il ne peut pas vivre, vous avez il n'y a rien dans la tête, il y a de l'eau. Et, et, et comme était un frère, il a vu cela aussi. Il dit, il mais, mais, faut qu'on fasse sortir cela, prenons un, un rendez-vous pour qu'on puisse faire parce qu'il n'y a pas de vie dedans. Il pose la question à ce mari, est-ce que le frère Léonard est là, vous vous souvenez je me dit, mais pourquoi vous demandez, frère Léonard Le médecin vient nous parler, effectivement, que nous avons euh, quelqu'un, un enfant qui a de l'eau dans sa tête, il n'y a pas d'espérance, pourquoi tu veux voir le frère dit, non, je veux seulement le voir. Il m'a appelé, il est venu. Vous vous souvenez oui. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a Il dit, frère, dans mon ventre ici, j'ai un bébé, mais ce n'est pas un bébé, c'est un être difforme. Je porte quelque chose, il n'y a que de l'eau dans la tête. Il n'y a rien, le médecin dit, il n'y a rien à faire, où on peut simplement faire sortir. J'ai dit, mais alors, qu'est-ce que tu veux de moi Il dit, mais j'essaie une chose que si toi tu pries, même ce bébé qui est du me va devenir normal. J'ai dit, tu as la voix Il me dit, oui. Moi, j'ai dit, mais j'avais eu une de tes soeurs ici, la sœur Edith, elle était aussi partie aussi chez le médecin. Son bébé était dans l'utérus. Effectivement, on est tout renfermé, ce qu'on appelle les, les fibromes. Et c'était étouffé. Et il, la maman dit oh, :« Tu vas mourir, parce que Madame, si tu ne fais pas attention, ça, ça te tue toi-même. » Elle est venue ici, elle a prié le Seigneur quand il est sorti de la du de médecins. Elle a dit :« Mais euh, Seigneur, si, si vraiment euh, tu m'accordes la grâce de voir ton serviteur dans son bureau, je sais que le matin il n'est pas là, mais si je trouve dans son bureau ce matin, c'est sûr et certain que je sais que tu m'as déjà guéri. » Ces jours-là aussi, Dieu m'a réveillé très tôt vite au bureau je me suis réveillé très tôt je suis venu au bureau et comme elle nettoie elle savait pas que j'étais au bureau et puis s'il avait prié Dieu et puis bon parfois on oublie et puis pendant que travaillait puis je joue à la porte effectivement je descends puis je claque la porte et l'entend une porte qui a claqué, qui est quelqu'un sauté puis je vois elle vient et puis elle frappe à ma porte du bureau bon j'ai dit toujours euh, y a Camine ou André et puis quand elle ouvre la porte, je la porte, elle me voit, elle a commencé à sauter. Alléluia, gloire à Dieu. Moi je dis Alléluia, gloire à Dieu. Ah oui, parce que ma soeur me voit le matin dans le bureau. Et elle est contente. Je, je, réplique, je réplique aussi à sa joie. Donc tous les deux, on était alléluia, gloire à Dieu. On était heureux, moi j'étais aussi heureux. Ah, on était tellement ah, Dieu est bon, on dit, il est allé, il est vraiment bon. Ah, oui, je, je, c'est normal. Si quelqu'un dit Dieu est bon, moi je vais dire quoi Il est bon. Donc la joie de ma soeur m'a contaminé aussi. Donc ensemble. je ne comprenais pas beaucoup plus. Mais j'ai vu qu'il était heureuse, parce que je me dis, mais pour moi, c'est parce qu'on s'est vu le matin. Il dit, oh, oh pasteur, j'ai dit, oh ma soeur à moi. Il dit, je vais te parler. Je, dis, je, suis, je suis disposé. Il dit, voilà, je suis parti là-bas, ce que tu vois dans mon ventre ici, c'est fibromes et tout ça, le bébé est en foulard. On m'a dit que ce bébé ne peut pas vivre, ne va pas grandir parce que trop de cela, effectivement, et ainsi de suite, effectivement. Alors j'ai dit au Seigneur, je te trouvais dans ton bureau ici, et que tu priais pour moi, le bébé va vivre. J'ai dit, bébé, enveloppé comme ça. Et c'est là, on dit que et, et, et, les choses ne font que pousser. Effectivement, tu dis, tu crois qu'il. Il dit, je le crois de tout mon cœur. Il dit, tu as foi en cela Il dit, oui. J'ai dit, viens. C'est tenu ici. J'ai prié pour elle. J'ai dit, c'est terminé. Tu peux rentrer en paix, ton bébé à toi et toi, en bonne santé. Et c'est levé. Le médecin lui avait dit, mais quand tu vas te sentir des douleurs, il faut que me ah, c'est l'alarme. C'est qu'effectivement, il faut appeler vite l'ambulance parce que là, il faut qu'on puisse t'opérer d'urgence quand j'ai prié pour elle, elle est partie le lendemain, les douleurs ont commencé ici, elle n'a pas pris le chemin de l'hôpital de de l'ambulance, elle avait toujours la foi, mais on a déjà prié pour moi à l'intérieur, ça se passe bien elle va chez le médecin je lui madame, ça c'est comment ça se passe, oui, j'ai senti de elle ah, déjà quand tu as eu ça, madame, ça veut dire que c'est le point critique et critical évidemment, on <rire> va tout faire pour que on puisse d'abord voir quel dimanche, c'est pour qu'on puisse opérer et, et, laissez aller la dame prend la boule. Elle fait passer la boule. Vous connaissez le témoignage, non Elle fait passer la boule, effectivement. Et la soeur, ça dit, t'es d'ici, je pense, non bon, Elle est là, si jamais, elle va vous le dire tout de suite. Tu vas te le dire, mais toi, c'est frère, il m'a. Tu peux corriger, hein Voilà. On passe la boule, effectivement. Là là, là, là, là, là, Et puis le médecin qui commence à tiquer, il dit Madame, Madame, tournez un peu. Madame, tourne un peu. Il passe la boule. Tournez encore. Et puis il pose la question il y a, quelques... il y a un problème. Non, tournez on passe la boule partout, partout, partout, partout. Et puis il dit, mais madame, qu'est-ce que vous avez fait Vous savez mieux que moi, vous été. Il dit, mais mais pourquoi Il dit, mais madame, le bébé est en bonne santé. Les fibromes sont disparus. Il dit, c'est pas possible, ça. Il dit, hey, madame, les Dieu très haut. On a prié pour moi. Je n'ai bu aucun liquide. Le Seigneur a Seigneurs, en tout cas. Et alors, je lui dis ça, je lui dis, mais ta soeur avait la foi. Toi aussi, il dit, moi aussi, j'ai la foi. Que si tu pries pour moi, ces si bébés difformes, tout ça, avec la tête dans l'eau, il n'y aura plus rien. Je n'ai pas de problème. Je priais pour elle. Elle est repartie. Quand elle est repartie, eh bien. le médecin nous dit, comme j'avais spécialisé, effectivement, ils attendaient qu'elle vienne et qu'on puisse arriver à pouvoir aussi maintenant procéder à ce qui serait donc nécessaire dans l'avortement. Il dit, bon, on va d'abord examiner, effectivement, encore. Il passe la boule, comme vous le savez. Le médecin appelle son collègue. Il dit, Vandenberg, viens. Il dit, mais bah, oui, pourquoi Il dit, mais tu connais le cas de madame ici parce que Il dit, oui, on connaît le cas. Donc, l'enfant, le, le, la tête est pleine d'eau, difforme, tout ça. C'était pour l'évacuation, en fait, du, du bébé. Il dit, ok. Tu connais les clichés Il dit, mais les clichés sont là. Il faut suivre les clichés. Il dit, bon, maintenant, viens jeter un coup d'œil. Jette un coup d'œil. Qu'est-ce qui s'est passé Les bébés qui étaient difformes étaient en bonne santé. L'eau qui est dans la tête disparue. Ce bébé, vous le connaissez, non oui. Il est né. Les bébés de notre sœur, Edith, Joseph. Amen. Toujours mignon. Amen. Vivant jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous réalisons que ce que Dieu est, il ne peut pas changer. C'est à nous de pouvoir réaliser effectivement aussi la grâce. Comme je disais, ben, donc, Parler de gens, du Dieu. en fait, aux gens, c'est aussi votre rôle, à chacun de vous. Parce que vous et moi, nous sommes au courant de ce qui va se passer. Nous sommes au courant. Mais ce qui est encore merveilleux, c'est qu'on nous a ajouté en disant Mais vous, vous n'êtes pas, vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Mais alors, quelle bénédiction, monsieur. Je ne sais pas si vous, vous, vous réalisez cela, parce que vous l'avez lu, Nous avons lu à mettre à prise. Je ne sais pas si vous pouvez réaliser ce que cela veut dire, où le Seigneur dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Alors, si vous n'êtes pas dans les ténèbres, vous êtes dans quoi alors maintenant expliquez-moi qu'est-ce que cela veut dire être dans la lumière. Parce que vous pouvez les lire et vous savez, nous sommes dans la lumière. Qu'est-ce que cela veut dire être dans la lumière. Parce qu'on nous a dit tout à l'heure que le jour du Seigneur venant comme un voleur dans la... Les voleurs ne viennent pas dans la journée, comme dans la majorité, hein, mais surtout dans la nuit. Dans la nuit tout est sombre, effectivement, vous ne voyez pas tellement très bien. Parce que lui, il veut opérer effectivement dans les secrets. Vous comprenez cela Alors on dit, mais vous, vous n'êtes pas dans les ténèbres. N'est-ce pas vrai Pour que ce jour vous surprenne. Vous êtes tous des enfants de la lumière et du jour. Et ça veut dire quoi pour vous Être des enfants de jour. Si on est un ici, si on est tout ici, Qu'est-ce qui va se passer Vous ne verrez même pas la caméra qui est là. Même les micro ici, vous ne le verrez même pas. Je vous dis, les venons et partons ici, on va se cogner ici les uns avec les autres, parce que c'est tout noir. Et si on allume la lumière, qu'est-ce qui va se passer Vous verrez très bien. Maintenant, pour que vous voyez bien jusqu'à sortir, il faut que la lumière reste permanente. Est-ce que vous comprenez Donc vous devez toujours être en permanence, éclairé par la lumière, pour que vous sachiez comment passer et arriver. Parce que si j'allume un peu et puis j'éteins encore, vous n'allez pas. Vous faites un pas et puis j'éteins. Vous vous retrouvez toujours dans la ténèbre. Ce n'est pas parce qu'on si a eu la lumière une fois qu'on sera maintenant sorti d'ici. Donc il faut que la lumière soit en permanence. Est-ce que vous comprenez Amen. Donc, elle doit être permanente. Parce qu'une fois qu'on l'a allumée, si on l'éteint, on revient à la même condition. Yeah. Vous savez ce que le Seigneur a dit Je vais m'arrêter. Ah, Il dit, je suis la lumière du monde. C'est lui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura lumière de la vie. Vous vous souvenez, non Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire Je ne sais pas si vous comprenez quand vous vous comprenez. On nous a dit qu'il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Est-ce que vous me suivez C'était qui Son nom était. Il n'était pas. Non, on va les lire avec vous. Hein. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Lisons, verset 3, il dit Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. La Bible dit, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crues par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Ah ouais. C'est sûr. Suis et certains parce qu'on dit que nous sommes tous enfants de la lumière en fait il n'y a aucun homme qui soit lumière il n'y a aucun homme qui soit lumière il n'y a que Dieu seul qui est lumière c'est pourquoi elle a dit que je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura donc la lumière de la vie donc, si lui, il est la lumière et que nous croyons en lui, nous aussi nous devenons lumière. Vous comprenez ce que cela veut dire Ok, je termine. Ce qui veut dire que comme nous l'avons dit tout à l'heure, effectivement, que pour que nous puissions voir bien quand nous allons sortir d'ici, si on allume une fois et qu'on éteint, une fois on sait comment on se met debout pour sortir les rangs, et puis on éteint la lumière, on va toujours se cogner ici qu'on marche bien qu'on soit il faut que la lumière soit toujours présente mais on t'a dit que tu n'es pas dans la ténèbre pour que ce jour se surprenne comme un voleur et tu es un enfant de la lumière un enfant du jour qu'est ce que cela peut vraiment dire pour toi mon frère et ma soeur qu'est ce que cela veut dire pour toi que tu es un enfant de la lumière, un enfant du jour, pour que ce jour ne te surprenne pas comme un voleur dans la nuit. N'est-ce pas vrai? Qu'est-ce qu'on nous a dit Que En ce jour-là, le jour du Seigneur, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Nous l'avons vu que c'est pour ça qu'on parle de, maintenant de l'effet climatique, effectivement. Donc cette terre est réservée pour le feu. Mais il nous est dit que dans les livres des actes, au chapitre. Deux, c'est cela, oui, où euh, l'apôtre Pierre dit, avant que ce jour n'arrive, ce jour du Seigneur, jour grand et glorieux. Il n'a pas dit redoutable, mais glorieux. Donc ce même jour qui, euh, d'un côté, il est redoutable parce que fracas, ainsi de suite, demain, il est glorieux pour les uns et ténébreux pour les autres. Vous vous souvenez, nous en avons parlé. Maintenant la question de pouvoir savoir effectivement. Mais comment est-ce qu'il peut être glorieux pour les autres Et qu'est-ce qui se passe avec les autres là, pour que ça soit le même jour, hein, il se passe un petit temps, que d'un côté il soit glorieux, c'est le miracle de Dieu, hein. l'autre pour les uns, l'autre côté il soit ténébré, redoutable et terrible, effectivement. Comment cela se fait-il Quelle différence y a-t-il entre les deux, effectivement D'un côté, c'est glorieux, de l'autre côté, c'est ténébreux, redoutable, effectivement. « Oh, frère, nous savons, nous l'avons déjà entendu. » Je suis certain de cela, mais je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous entendez, effectivement, par enfant de la lumière et du jour? Parce que pour que toi, tu puisses échapper, il faut que constamment, tu puisses avoir la lumière. Est-ce que vous avez compris Amen. Pas un moment. Amen. Non, non, pas un moment. Parce que vous, vous dites, mais frère, le message, bien sûr que le message a été envoyé et c'est, comme l'habitude, la lumière du temps du soir. Et puis qu'on se pose la question, qu'est-ce que c'est que le message Vous vous souvenez C'est-à-dire que nous comprenons que... Jésus-Christ, notre Seigneur, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça le message. Jésus-Christ, notre Seigneur, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, il a fait, il a utilisé un puissant prophète, mais aujourd'hui. Pose-nous la question, parce que la lumière ne s'arrête pas, elle doit continuer. Mais aujourd'hui, est-ce que dans ton aujourd'hui, tu es dans ton aujourd'hui, est-ce que vous comprenez Amen. Oh. Amen. Mais Oui, mon frère et ma il faut que tu comprennes, effectivement, est-ce que je suis dans mon aujourd'hui Or, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé, effectivement, mais avec la parole, c'était toujours Dieu, comme avec Moïse, qui parlait, qui révélait la parole, effectivement. Moïse a eu le temps dans lequel, effectivement, il a eu à pouvoir donner sa révélation. Ben, la révélation qu'il la reçue de Dieu. Mais quand Christ est entré en scène, c'était toujours la continuité de Dieu. Vous vous souvenez Sur la montagne, transfiguration les trois. Puis il dit, mais vous nous voulons trois tentes ici. Moïse, Élie et Seigneur Jésus. La voix, qu'est-ce qu'il leur a dit Effacez Élie, effacez Moïse. Voici. Mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et vous comprenez ah bah oui Ils avaient l'heure aujourd'hui Autant de Moïse ils avaient l'heure aujourd'hui Mais ces jours là ils avaient l'heure aujourd'hui L'heure aujourd'hui était qui Mais c'était ce Jésus permanent Et quand il est parti Il a dit je ne vous laisserai pas au vous en Vous enverrez le consolateur L'esprit de vérité Est-ce que vous comprenez La lumière qui a été allumée dans l'âge de Fès Ça maintenant, c'est pour vous parce que les nouveaux ne peuvent pas comprendre Vous comprenez L'âge de Fès, vous, vous souvenez Je termine. C'est la même lumière qui a allumé la suivante. On a pris la même lumière là pour allumer les chandeliers, sur, donc la suivante. Et la même lumière de celle-ci est passée par là. Ce n'était pas une deuxième lumière, non. La même. Là, là, là, là, là, jusqu'au septième. Alléluia. Amen. Le Jésus toujours permanent et toujours présent. Dieu n'a jamais envoyé des bandes pour prêcher sa parole. Non, monsieur. Parce que les bandes n'ont pas d'esprit. Dieu a envoyé des hommes pour prêcher sa parole parce qu'il veut continuer à pouvoir parler. Est-ce que vous comprenez? Donc, jusqu'à la fin, il faut que le Seigneur continue à pouvoir parler parce qu'il est la lumière. Je c'est parce que nous n'avons pas les temps. Je l'ai dit que les nouveaux puissent commencer à manger pour que vous, les anciens, vous restiez ici. Pour quelle raison, frères et sœurs Pourquoi est-ce que la Bible nous fait comprendre que vous ne pouvez pas être surpris Pour quelle raison Parce qu'en tant que fils de Dieu, vous avez reçu la parole de Dieu. Ne vous fatiguez pas, ma soeur. Qu'est-ce qui se passe Si vous avez la parole de Dieu, vous avez reconnu votre temps. Qu'est-ce qui se passe, effectivement Il y a des promesses. de Dieu pour sept ans, les prophéties bibliques pour sept ans, Qu'est-ce que Dieu t'a fait comprendre toi Que le monde ne sait pas. Ce qu'il y aura un temps de ravissement. C'est-à-dire bon. qu'on doit voir la Bible en action. Aussi longtemps qu'on n'a pas... Nous, on sait qu'aussi longtemps qu'on n'a pas eu encore ces temps, ce qui veut dire que le Seigneur ne vient pas encore. Ça veut dire que nous sommes dans la lumière. Le Saint-Esprit nous montre où nous sommes. Est-ce que vous comprenez Voici maintenant, quand on peut dire, mais dans quel temps nous sommes et à quel moment, qu'est-ce qui se passe maintenant Donc le Saint-Esprit nous ramène, dit, mais voici là où nous sommes par rapport aux saintes écritures. Donc nous marchons avec la même lumière. Nous continuons à marcher, effectivement. Et alors quand nous arrivons à tel point, frères et sœurs, c'est comme cela que Siméon a été conduit. C'est comme ça. Frère, mais toi tu t'accroches à quelque chose qui ne bouge pas. Les mages Je termine encore, en fait, d'abord. Ils ont dit que nous avons vu son étoile. Et l'étoile les conduisait, messieurs. Et toi, qu'est-ce qui te conduit aujourd'hui Parce que tu me dis, ah, je serai là, je Qu'est-ce qui te conduit Qu'est-ce que tu vois Parce qu'il a dit, mais quand vous verrez ces choses commencer à arriver, redressez vos têtes. Et levez votre rédemption est proche. Il faut le voir. Il faut d'abord le connaître, ces choses. Il faut les voir. Et Dieu nous aide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est pour ça que quand il a dit, quand vous verrez, Jérusalem vous investi. Ça, c'est que son temps est proche. Et en fait, ils avaient aussi oublié en ce moment, quelque temps. Mais puisque le Seigneur, il s'était accroché à cette parole de Dieu, quand Titius a commencé à rentrer, le Saint-Esprit les a réveillés. Ouvrez vos yeux, regardez ce qui se passe. Préparez-vous, car les jours des ténèbres sont proches. Parce que les gens pensaient que c'est la même armée, il viendra pour changer. Non, c'était là, tout le monde ne savait même pas, mais les disciples, eux, avaient compris. Mais c'est le Saint-Esprit qui a. Frères et sœurs, nous avons besoin de Jésus toujours présent, Amen. pas de Jésus du passé. Ce que Dieu a fait avec les apôtres, avec les prophètes, il doit les faire encore aujourd'hui, afin que nous soyons sûrs et certains que nous marchons vraiment au pas et dans la lumière. Est-ce que vous comprenez On ne doit pas seulement remettre les choses dans le passé, mais aujourd'hui encore. Parce que s'il si ne fait pas aujourd'hui, alors ça veut dire que la lumière est allumée simplement quand le prophète était là. Et puis après, il est mort, il est parti avec la lumière et aussi la colonne de feu et les Saint-Esprit. Donc, tout est éteint. Mais si c'est éteint, je vais aller où maintenant Or, oh, la lumière doit me conduire jusqu'au bout. La colonne de feu ne s'est pas arrêtée quand ils sont sortis. Ah non, non, non, non, non, non, non, non, De jour, c'était le la, la, la, la, la nuet, la nuit, c'était le feu qui conduisait. Réveillez-vous, frère, pour que nous comprenions, parce que nous n'avons pas le temps, pour que nous comprenions, frère. Il ne s'agit pas seulement de répéter les lèvres, mais de comprendre et de se poser la question, est-ce que je suis dans l'action Est-ce que je vois ce qui se passe ah, je peux dire je suis un fils de Dieu, et je me de la lumière, mais en fait tu es dans les ténèbres sans que tu te rendes compte à en fait, que tu ne vois rien. Toujours parce que tu, tu dis que je vois, mais en fait tu ne vois rien. Mais il faut que tes yeux s'ouvrent. Que quand tu regardes, tu dis, oh Seigneur, que ton nom soit béni. Maintenant je sais où j'en suis. Et le Saint-Esprit en toi, il te fait avancer. Tu vas sentir une chose que les venus en ont Tu vas sentir une chose. Que, chaque fois que la parole t'est apportée par le Saint-Esprit, il y a toujours un changement. Tu n'es plus la même personne, mais toujours un changement. Pourquoi Il t'envoie toujours vers l'avant, vers la perfection, pour que tu atteignes ce que Dieu veut de toi. Enfin, que tu saches que je ne suis pas dans le ténèbres, parce que là, maintenant, je vois. Je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis pas encore ce que je dois être, mais c'est donc, je sais, ce que je ne suis plus, ce que j'étais hier. Au jour le jour, je suis changé. Lève-nous, frères, nous allons prier.